Salut à tous et bienvenue dans Pot Sac, le podcast. Sérieusement, <rire> okay, accro. Aux séries <rire> série, voilà. oui, au série. Je sais pas quoi bien. dire en fait. Hein. Du coup, <rire> c'est la pire intro de, de Pot de, de la création. Non, non, on s'en sort pas mal. On s'en pas mal. Je trouve que la précédente elle était pire. Alors aujourd'hui, c'est ah, un podcast ça spécial on a, on a, on a du monde qui commence à, à nous suivre là ah oui mais alors par contre ceux qui nous écouteront en différé eux, par contre bah voilà, bah, voilà. Bah, merci, Vincent, merci Vincent Courtade et merci Nassim Woodrow de Twitter déjà d'être avec nous et bah salut à vous merci à eux ah, si, ils ont juste retweeté mais si ça se trouve ah moi pas je crois que vous regardez euh... non, mais, <rire> bon, ouais, moi aussi mais bon, je pensais que ouais mais ils vont peut peut-être nous regarder quand même ce on n'a pas, encore... sur... ah, pas encore mis de chat room en place hein. du, coup, ah, oui. euh, du coup voilà par contre vous pouvez envoyer des tweets puisque normalement ouais. on est censé avoir coupé nos téléphones pour des raisons justement d'enregistrement euh, euh, on devrait... Mais il ne faut pas les mettre en wifi ouais, avec. Ouais. Hein. Normalement ça ah pose ouais. pas de problème. On va faire comme Marseille. On va faire comme Marseille. Tweetez, bande de salade, tweeté, bande de salopes Tweeté, tweeté, tweeté. Tweet salade, Tweet. Bon, euh, en fait je vais arrêter de garder la bien caméra bien. sur moi. Hein. Mais euh, juste avant je vais présenter ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui euh, un épisode, comme vous pouvez le voir, spécial série 2013. Donc, en fait, on s'est dit que ça pourrait être intéressant pour une fois, au lieu de parler de cinéma, de parler de séries, comme on l'avait déjà fait dans un épisode précédent, l'épisode numéro 2, euh, ou 3, je ne sais plus, 2, je crois. Euh, et on avait fait un retour d'ailleurs avec euh, Astira et Delphine Rivet à l'époque. Et bien là, nous avons l'immense privilège, l'honneur de recevoir un de nos fidèles poditeurs, enfin, qui est plus qu'un poditeur, qui est un ami, Hakim. Salut <rire> <rire> Salut Hakim. Salut, euh, je pense qu'on parle souvent de toi dans votre sac, je mais crois, oui. <rire> on va quand même, euh, je vais te laisser quand même euh, quelques secondes si tu veux te présenter et voilà. D'accord, bah, tout d'abord merci à vous les sacs pour m'avoir invité. De ah, rien. Merci. Donc, euh, bah, moi j'ai tout simplement un blog euh, qui s'appelle La Septième Séance où j'y poste hein mes critiques cinéma de hein films qui sont. Un ah ah bon blog bon cinéma avec qui Je ah crois ah que tu faisais un pour ouais, parler du reste après. <rire> non, mais je parle aussi de série hein, de temps en temps. Il y a des dossiers, Melrose hein. Place, des trucs comme hein. hein. <rire> <des rire> <des rire> <dossiers, rire> ça. On sait qu'on a du dossier sur toi, notamment avec le Rodance, tout ça. <rire> on a du <rire> dossier, vrai, on a des, des vidéos, on a tout. Je sais, je sais. Sinon, j'ai un blog et je vous connais depuis votre première émission. Je vous suis et j'adore vos émissions qui sont très intéressantes. T'as raison, on est des beaux gosses en plus. Voilà. On est trop bien. Je prends une off, mais bon, je vous prends. <rire> bon, alors moi je vais reprendre la parole deux secondes. à Kim donc euh, bonne présentation. C'est bien, tu Merci. pourras revenir. Oui, c'est pas, voilà. pas trop mal. Pas, c est, c est pas <rire> donc, mal. Ça faisait super longtemps qu'on voulait t'inviter. Euh, qu on en euh, avait parlé et, et du coup, bah, on a eu Cliff, puis on a eu Cliff une deuxième fois même. Exact. Euh, ouais. Et on s'est dit, mais, attends, il y a Voilà. Et on s'est dit, pourquoi pas l'inviter justement pour être série parce que je peux, on peut le dire quand même. Fred pourra aussi euh, en témoigner. Je pense quand même que dans le terme, enfin quand on utilise le terme sac, nous c'est quand même des personnes qui font des choses de façon un peu excessive. Mais <rire> je pense que Fred, tu peux quand même dire que non, Hakim, il est un peu... Alors moi je, je pense qu'Hakim est très impressionnant parce qu'Hakim arrive à aller au cinéma toutes les semaines, à regarder... Euh, à 15 épisodes par jour. Voilà, j'allais dire 3 mais 15 ça me paraît bien à lire des articles sur tous les blogs possibles et imaginables tous les jours, à écouter des milliards de podcasts cinéma, et à draguer minou, 5 en followers en même temps. À draguer euh, <rire> Minou, là, je ne vais pas à dire son pseudo, mais oui. Et d'autres. Minou, c'est son pseudo, c'est Minou, mais ça. Ah, il est tout <rire> minou. Merci d'être Minou, si tu nous un grand bonjour à Minou. En fait. Ah oui, oui, oui et, de et aussi à, à écrire beaucoup d'articles sur trois blocs différents <rire> Kakim, quel est ton secret alors mon secret il est tout simple en fait je dors pas beaucoup ah. voilà, je dors rarement plus de 6 heures. Bon, ah ouais d'accord c'est tout simplement il et... est. Et, tu... et tu travailles pas donc t'as pas de boulot en fait si je travaille, <rire> je travaille en 3.8 mais euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser travailler en 3.8 ça, ça me laisse beaucoup de temps libre en fait. d'accord Bon voilà Ok, ceci explique cela. Et tu, tu comprends mieux. Combien de mieux à peu près euh, à la fois Alors euh, là, on actuellement, une bonne dizaine. <rire> une bonne dizaine. <coughs> mais attends, attends, attends. attends. Bon bon. Bon. Une bonne dizaine. Moi, je pense qu'on est plus proche de 20 que de 10. Hein, bref. <rire> je compte pas en fait. Il hein. y a des séries qui se terminent il y en a d'autres qui commencent, comme celle qu'on voit parler par exemple. Mmh. Et ce qui fait que je, je compte pas combien de séries je suis en parallèle. Mais ouais, il y en a pas mal. Attends, euh, juste un petit mot, euh, il y a Vincent Courtat qui nous dit qu'on est bien, bien gentil de faire un direct pendant qu'il bosse euh, ses maths, ah. <rire> mais il, ouais. est, il les envoie au diable, tu as bien raison euh, les maths, euh, des fois il faut mettre euh, maths sur table et comme on va parler de House of Cards, ça tombe bien. Alors on va parler effectivement de House of Cards, on va parler aussi de Arrow, donc en fait ça va être, c est, c est, c est comme c'est écrit, hein, comme je l'ai écrit, les nouvelles séries sorties en fait en 2013, donc ouais. bien entendu toutes disponibles en France. Euh, donc Auro aussi, Elementary, Nashville, The Following et on aura aussi peut-être un petit truc par contre sur une série française euh, en fin de podcast si on a le temps euh, si on a le temps bien entendu euh, donc euh, moi ma question c'est par quoi voulez-vous commencer euh, mes chers sacs et invités Hakim, ah, par quoi veux-tu commencer bah, on va commencer peut-être par la première lettre de l'alphabet, ça va être plus simple je pense euh, ah oui, bonne idée ah, bon donc The Following ah, ça m'étonne ah, oui. pas de ta part parce que je t'ai toujours trouvé un petit peu arrogant. Ah. <rire> Putain, ça y est, c'est ça reparti. Ça, <rire> ça commence. Qui est-ce qui veut parler de, de Arrow bah, Arro sur Arrow et... Euh, attendez, il faut que je mette un peu de parfum pour qu'il y ait un, peu de, un meilleur arôme dans la pièce. D'accord, on va attendre. Tu mort. Mon frère et mon père mort. Je vos survivre. mieux. mes Quoi Happened to you on that island? A lot. And the city's gone to crap. Your dad sold his factory just in time. I am returning. Not the boy who was shipwrecked, but the man who will bring justice to those who have poisoned my city. My father left me with a list of names. Those who rule my city through intimidation and fear. Bon, alors, qui, qui Akim pour... ou Jérôme, un super-héros à la cape euh... Non, non, Akim. J'ai dit que je lui laissais. Euh... On va te laisser la parole, à Akim. Ouais. D'accord, bah, je vais tenter un petit pitch vite fait. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, Arrow, ça, ça raconte euh, les aventures de Oliver Queen, Green Arrow, en fait, qui est édité. De... Donc, une adaptation plutôt libre de la BD euh, euh, du super-héros, édité par la maison DC comics. Des comics, c'est là on retrouve Superman, Wonder Woman, etc. Et <rire> ben, en fait... Wonder Woman, je dois voilà. vois partir. <rire> Pour citer une femme quand même. Ouais, ouais. <rire> donc, puis en plus, euh... ça fera plaisir à Casilla si elle nous regarde. D'accord. Ben voilà, ben, ça, ça tombe bien. Et donc, dans la, la série, elle commence au moment où en fait euh, le, le super-héros revient après à, après avoir disparu pendant 5 ans suite à un naufrage avec son père et une, une, une de ses amies et donc il revient en fait pour se venger des malfrats de la ville qui s'appelle Starling City si je ne me trompe pas et euh, donc ce qui est bien c'est qu'en fait c'est une adaptation libre euh, ce super-héros n'a pas de passé symbolique comme peut l'avoir par exemple Spider-Man avec la morsure de l'araignée ou Superman et la kryptonite ce qui fait que les scénaristes peuvent surprendre aussi le lecteur en inventant des histoires par rapport à ce personnage et en plus de cela c'est un super-héros qui n'a pas de pouvoir donc, euh... de... Comme Batman quoi en fait Voilà, voilà exactement Il a pas un pouvoir pour échapper aux balles avec ses... son arc et Il n'a pas un pouvoir aussi pour arriver à se camoufler derrière sa capuche <rire> en fait, <c> <rire> On va dire que c'est l'entraînement qui l'a permis d'en de... arriver jusque là Et donc euh, voilà en gros le pitch Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça euh, Juste une petite tru... un petit truc, après je vais vous laisser parler euh, Le showrunner, euh, je sais pas si vous le connaissez, Andrew Kreisberg euh, connu euh, pour avoir commis euh, certaines euh, que, non, c'est commis, attention, là ça aurait été négatif non, non, ouais, parce que... connu, connu pour avoir commis, enfin avoir été producteur effectivement sur Vampire <coughs> Diaries, bon voilà euh... ouais mais pour ces épisodes c'est surtout euh, des tous... et Bo... c'est surtout Boston Justice, hein. et Boston Justice dernièrement ouais, Exactement enfin, ouais. c'est pas honteux non plus euh, Vampire ah. Diaries donc... ah non, c'est juste... sur la même chaîne d'ailleurs, CW là je crois oui, oui, justement, ah, c'est la, la, la... la CW c'est oui, la CW, je une vieille petite chaîne, la CW Supernatural, il y a girl, girl surtout les sites. Beverly Hills. Nikita, oui, c'est pas bien sur la CW. Oui, oui, Alors si je, lance, si je lance ça, c'est bien pour. Euh, et Beverly Hills, euh... les gars Oui, non, mais Fred, justement, oh, oh, c'est ouais, bien bon. par rapport à ça. Est-ce que, euh, déjà, premièrement, euh, je vais laisser un peu la parole à Jérôme. Tu as deux minutes devant toi. Je vais dire un peu ce que tu as pensé de Euro. Alors, Arrow, bah, moi en fait, euh, au début, j'avais un petit peu peur de voir un remake de, du film Broken Arrow de notre ami John Woo. Et puis, au oh, final, ah, c'était pour faire... Deux minutes, Jérôme. De... Euh... <rire> ah, deux minutes seulement Alors, euh, deux minutes chrono pour dire que j'aime ou j'aime pas. Non. Donc, euh, j'avais beaucoup d'appréhension parce que, comme beaucoup de gens, j'avais détesté The Cape, qui était une série minable, ridicule et euh, absolument irregardable. C'était tellement, rid... tellement ringard au niveau du traitement que j'avais peur, euh... <rire> peur que Arrow soit pareil. Au final, euh, passer un premier épisode d'exposition euh, assez sympa, un peu rythmé, euh, très classique, très déjà vu dans le déroulement, et ben en fait, je trouve que la série se durcit au fil des épisodes, là j'en suis à 6, ça se durcit, il y a des choses qui se dessinent, ça devient vraiment plus intéressant, et on change, ça change du méchant du jour que justement les tout premiers épisodes laissaient croire. C'est les premiers épisodes on a l'impression qu'il y a le méchant du jour. Et voilà. Alors que, en fait, très vite, en fait, l'intrigue se développe, se complexifie, et ça devient vraiment intéressant. Et c'est bien fait. C'est assez violent pour une série qui est de la CW. Donc, moi, mon bilan, pour dire en deux mots, c'est positif. Voilà, donc Fred Alors, <coughs> moi je suis mitigé, c'est-à-dire que d'une part j'aime bien, euh, alors que je pensais, je suis arrivé avec beaucoup d'a priori, même plus que toi je pense. Alors je n'avais pas vu The Cap, mais euh, j'avais été dissuadé de le voir euh, suite aux différents avis que j'avais lus. Alors j'ai trouvé, en fait le premier épisode, j'ai trouvé qu'il était rempli de clichés, c'est-à-dire que, ok, on ne sait pas comme Spider-Man, euh, il n'a pas pris une morceau d'araignée, euh, ses parents ne sont pas morts euh, comme Batman... Maintenant, euh, le mec qui revient après un exil de 5 ans et euh, qui a trompé sa, me... sa... sa copine avec la soeur de sa copine et qui revient, c'est son pote, son meilleur ami qui se tape sa copine, bon, euh, tout ça... Non oh, mais c'est Cathy Cassidy, ouais. on peut comprendre, hein, Alors par contre, bon, ouais. voilà, non, mais voilà. tu es un grand fan magnifique. de Cathy Cassidy, <rire> ah bah, euh, qui était dans... dans Melrose Place, qui était ouais. dans... Supernatural, dans Gossip Girl, dans Freddy, le film sur la roulette russe, là, j'ai oublié le titre... Monsieur elle jouait dans Freddy, Netflix. elle jouait dans le remake de. Oui, le remake de Freddy aussi. Ouais. Et la première fois que je l'ai vu, c'était dans le film sans Roller Truth. Enfin, bref. Ah, avec euh, euh, Eva Mendes, que... Eva Mendes Ouais, voilà, c'est ça. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Ouais, je... Live Live Voilà, oui, c'est ça. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, tout ça pour dire que euh, bah, j'ai trouvé que c'était très très cliché. <rire> Et j'ai eu des petits problèmes euh, avec. Bah, oui. Euh la capuche qui masque son visage jusque là on le reconnaît très bien d'autant plus qu'il a une, un petit boucle enfin, j'ai trouvé que c'était un peu... non attention il a quand même du maquillage hein, sur les yeux hein. du ouais. maquillage. et alors d'ailleurs pas toujours des fois il l'a des fois il l'a pas enfin, ouais c'est quand il a pas eu le temps apparaît... voilà, de... Quand, quand, hein. ouais. quand il apparaît, euh... <rire> quand il apparaît deux minutes après euh... ouais avoir été déguisé en super-héros dans la soirée, il revient, là, il n'a plus rien, plus de maquillage, plus de blessure. Bah, attends, et... mais toi, tu peux en parler à n'importe quelle fille qui nous suit, euh, elles te diront que tu prends un bon produit, un bon des make up avec ouais. un bon coton, et hop, un petit coup comme ça, un petit coup comme ça, on le voit dans les pubs à la télévision. Ouais, mais moi, quand je vois le ton que je mets à me démaquiller tous les soirs... Euh... Mais ça, je sais, Fred, mais ça, je te l'ai ouais. déjà dit, ton eyeliner, il faut absolument que tu en changes, mais bon, ouais, euh... c'est vrai, bon... Non, alors, il y, y a ces petits défauts-là, ces petits, ces petits côtés clichés. Et à côté de ça, euh, quand j'ai passé 2, 3, 4 épisodes, j'ai trouvé que c'était plus sympa. Et effectivement, le côté méchant de la semaine, bah, il reste encore un peu, parce que bon, ça fait le petit pour ado, quoi, mais, euh, mais ouais, c'est sympathique. C'est la cible. Ouais, voilà, mais c'est un petit côté sympathique une fois qu'on s'est habitué au personnage. Euh, c'est sympathique, euh, sans plus. Voilà. Hakim bah, moi, je rejoins un peu les, les, les deux avis, surtout ceux de Jérôme, concernant déjà The Cape qui m'avait beaucoup déçu. Non euh... oui, oh, voilà. En fait, en fait. <rire> Donc voilà, Donc, je craignais vraiment euh, lorsque Arrow a été annoncé. Donc euh, j'ai été agréablement surpris, c'est bien rythmé, beaucoup d'action. Le casting est plutôt bon, hormis la sœur du héros qui est agaçante. Je, trouve la, je la trouve assez agaçante. Ouais, mais les canons. Bah, ouais, ouais. Oui, les canons, ouais, mais aussi... Je suis à jour, en fait. Euh, Je sais pas, il y a dû avoir 13 ou 14 épisodes. Et franchement, ouais. devient de plus en plus agaçant. D'accord. Et euh, aussi, par au... j'ai un petit bémol par rapport aux vilains, aux bad guys. Ils ne sont pas assez charismatiques à mon goût. Ah, pourtant, c'est Donc... John Marrowman. C'est le capitaine Jack Harkness de Torchwood, le copain d'Edith <rire> de Rivet et d'Astiera. Ouais, mais ils sont aussi. Oui, mais bon, ils ne sont pas assez marquants. Mais hors... ouais. en dehors de cela, le reste du casting, les personnages principaux, que ce soit la mère, Cathy Cassidy ou, euh, ou son meilleur ami, ils sont tous intéressants oui. et franchement c'est une série que je recommande en tout cas. Voilà. Ok, alors moi euh, pour ma part en fait j'avais pas du tout envie de la voir déjà. Enfin euh, ça ne me faisait pas du tout, enfin ça m'intéressait pas. Euh, j'ai vu le premier épisode, j'ai vu le deuxième épisode. Euh, j'ai trouvé ça bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer au départ mais je ne vais pas continuer à la suivre quand même parce que j'ai trop de séries à suivre. Euh, après je pense qu'effectivement... Euh, si on... alors déjà si on est intéressé en fait par le côté euh, série de super héros, pourquoi pas C'est quand même très teenage. Mmh. Ça dans certains... pour certaines choses, même si effectivement c'est pas traité, euh, c'est pas, pas Smallville non plus quoi. Enfin, euh, bien qu'il y ait pas eu pourtant, des personnes qui, pourtant... qui, qui, enfin, qui font des parallèles. Des oui, parce que le, perso... le... le personnage apparaissait déjà dans la série oui. Smallville. En fait. Et les parallèles qui sont faits sur ah, Smallville ouais. que j'ai pu lire euh, ici ou là sont douteux parce que je, enfin, je vois pas trop le. L'analogie le, le, le, le, qu'on peut faire entre les deux. Donc, euh, je ne peux pas dire que ce soit une mauvaise série. Moi, personnellement, je ne la suivrai pas, je pense. Mais, euh, au contraire, je pense qu'on qu peut se faire une bonne idée en suivant les deux premiers épisodes. Euh, oui. Je pense qu'il y a des qualités dedans. Euh, après, ce pas les qualités qui me suffisent moi, pour, pour la suivre. J'ai trop de séries à regarder, en fait. Ben, ouais. je remarque une chose dans tout ce que vous avez dit, euh, les détracteurs de la série, c'est que vous dites, ouais, c'est une série qui, est... qui fait très teenage, mais c'est la CW, c'est une chaîne, de toute mmh. façon, qui est destinée Alors, aux ados. Juste, ouais, ouais, donc je, la, je cible, Jérôme, la cible, la est Jérôme. déjà Jérôme. les adolescents, quoi. Jérôme, oui. juste, si tu avais bien écouté, je ne suis pas détracteur de la série. Ah, ce que tu dit, vous, moi non plus, hein, du hein, tweet. Et... Et... Non, mais non, mais je, je, dire, je voulais dire. Aucun. Dans ce que vous dites, dans les points négatifs, ah, vous avez ouais. dit, ça fait très teenage. Ouais, ouais, c'est ouais, ça que je voulais fait. dire. Je me suis mal exprimé d'accord ouais. Mais voilà, donc pour moi, c'est pas étonnant parce que la cible justement ce sont les teenagers, mm. enfin ou les ados, appelez ça comme ça. Ah oui, peu. oui, non, mais c tout à fait, tout à fait. C'est mm. d'ailleurs euh, c'est pour ça qu'en fait je la, je la critique pas, tu vois, euh, sur le fond parce que je trouve que c'est voilà, ça a été fait, ça a été fait pour des teenagers. Et voilà, mais je trouve mais par... pas pas teenagers teenagers. que c'est même d'ailleurs pas ça à certains, à certains moments, quoi. voilà. Mm. Et vous pensez euh... pas un peu qu'il y a quand même des trucs... Mais bon, ça c'est le côté série, une série qui traite ce sujet-là <rire> le côté, le héros est armé d'un arc et il échappe à chaque fois aux balles alors qu'il devrait se les prendre la capuche il n'y a pas que la série c'est clair que c'est très crédible, mais bon en fait tu pars du principe que le personnage vient d'un comics que déjà dans le comics comme œil de faucon chez les vengeurs, chez la Marvel le mec il arrive à décrocher plein de flèches en évitant les balles en faisant des pirouettes c'est un putain de bullseye c'est un tireur et en fait on est... On est déjà dans, le, dans, le, dans, le, dans le, le pas crédible du tout dans les pages du comics. Quoi. Donc quelque part dans la, ce que la série télé rejoue là-dessus, euh, joue sur ce terrain-là, ça ne m'étonne pas. Moi, ça ne me dérange pas. C'est vrai que ça fait sourire. Moi, ah, ouais, ouais, ça m'a fait, fait, fait sourire. Peur, ouais, ça fait, peur, ça fait ouais. sourire. Surtout que le traitement, euh, bah, c'est comme dire qu'un gros bonhomme tout vert qui casse des, des immeubles, c'est ridicule et en film, ça ne passe pas. Bah, voilà, je vois pas du bon. tout de qui tu veux parler. <rire> Moi, je ne vois pas non plus. Hein. Pareil. <rire> Le <rire> bon, géant vert, voilà le géant vert, avec le ouais. maïs. Mais bon, euh, en tous les cas, c'est vrai que euh, de la série elle-même, si tu mets ça de côté, tu te dis que ouais, c'est l'adaptation d'un pur comics. Que le personnage c'est comme ça, le mec, euh, il arrive à courir, à faire des cabrioles, et à rouler en cabriolet justement aussi, et à balancer des flèches. C'est formidable, c'est génial. D'ailleurs, il a un petit côté Batman, hein. Ah bah ben, bien sûr, ouais. je suis avec je suis... la voix ouais. Ah, wow. aussi, ouais. Puis le... Là, le manoir là, fin, ouais. ouais. Ouais. Bon alors après euh, après. T'as pas de guerre de chasse, t'as pas de garde -chasse, pas de garde chasse à l'intérieur. Ah, ouais, <rire> faut... ah non, ça c'est dans Skyfall. Oui. Il y a une espèce de robin. Ah oui, il y a un robinet ah. aussi. Il passe souvent la... <rire> sa tête sous le robinet. Non mais. Bon il a donc après expliquer. après avoir euh, parlé d'une série sur une flèche. Donc, attendez, euh, attendez. On... Déjà. Non, non moi je... passe... Ah oui, moi je, veux... moi je veux déjà passer à la suite, à moins que t'aies quelque chose d'autre à rajouter. Non non, Jérôme, vas-y. Non non, je voulais savoir en fait. Là, Fred, il faisait des petites remarques sur justement le les petits côtés un peu kitsch, mais au niveau de la mise en scène, tout ça, vous en pensez quoi Parce que c'est quand même une série qui est assez typesque, moi je trouve euh, c'est assez jeune, c'est assez rythmé, effectivement, mais au niveau ouais. des scènes d'action, au niveau des scènes de combat, comme ouais, c'est un peu aussi l'intérêt, je trouve que c'est pas trop mal foutu. Je trouve que c'est pas euh... mal, mais euh, ça, ça casse pas des briques non plus, c'est-à-dire que non. je trouve que c'est sympa, j'ai regardé 5 euh, épisodes, je suis pas sûr que, comme Tony, je suis pas sûr que je vais continuer. Peut-être que je regarderai encore un ou deux, puis après, je verrai, mais ça ne m'attire pas au point mais de... Mais tu peut-être pas le public en fait, visé aussi, c'est ça, en fait hein, Qu'on dit, qu dit, finalement, là, je, je ah, sais Arrête, pas. Fred, il a gardé bien Pretty Little <rire> Mais Justement, ça n'a ouais, rien à voir. J'ai abandonné, tu vois, parce que j'étais amoureux d'Ashley Benson, et puis j'ai arrêté. Mais Moi, Fred... j'ai attaqué les bouquins, pour, pour, pour pouvoir... Euh... Fred, est-ce est que tu regardais Smallville non, j'ai regardé non. un épisode parce qu'il y avait Laura van der Wurt. Ah, je voulais voir un peu à quoi il ressemble Supergirl, <rire> Mais sinon, non, j'ai pas suivi. Peut-être que tu as du mal avec les super-héros en général. Ah non, non, non, D'accord. Il qu'il Casse 2 avec impatience, Fred. Ah, ouais, oui. Je pense que si tu veux, Hakim il y a aussi ouais. autre chose qu'il faut voir, c'est qu'on on va pas avoir de mal avec les super-héros, mais mm. euh, le traitement, si tu veux, qui peut être fait au cinéma ou le traitement qui différent. peut être fait en série a une ça, très grosse différence. Je pense qu'en fait, on sera peut-être plus à même de nous d'apprécier quelque chose qui a été traité au cinéma mmh. en série et d'autres choses, d'autres types de séries vont peut-être plus nous plaire par contre Alors que... moi, tu parlais justement enfin. de, de séries et de cinéma euh, et il y a un truc qui est intéressant aussi c'est que les super-héros ou les personnages de comics ont été adaptés euh, sous forme de séries aussi il faudra oui. qu'on qu fasse un poids de sac là-dessus tiens d'ailleurs On, euh, on tout devrait qui... inviter tiens pour ça tout ce, Kim Kim cas, euh, tout ce qui est dans les années, années 30-40, euh, tous les vieux séries avec euh, les Flash Gordon et compagnie ouais. euh, c'était un peu les ancêtres des séries télé. C'est un peu dans la culture aussi américaine de, de faire des, des séries emblématiques avec des personnages, avec des pouvoirs, avec du mystère, des méchants, machin, etc. Alors, est Tony, est-ce qu'on peut laisser qu euh... qu la suite Oui. Ouais. Ouais. Alors, donc, du coup, je disais après, euh, après une flèche. Hein. Je ne sais pas ce que je voulais faire tout à l'heure comme transition, donc du coup, je vais remonter. Euh, va... Et puis, sa cape, ben, une autre personne qui normalement porte une cape, mais qui n'en porte pas ici. Je veux parler de Sherlock Holmes et de la série « Elementary ».« New Holmes. »« I think our killer may have struck at least once before. »« New Watson. »« You think the killer is a type ?»« New York. »« I dare say you're getting the hang of deductive reasoning, Watson. »« Can you tell us where you were last night ?»« At home, I was alone. »« That means no. I heard good things. »« Yeah, of course you did. » Prête, so tu veux la pitcher Ouais. Alors, Elementary, c'est l'adaptation de la série anglaise Sherlock, qui a cartonné en Europe, hein, puisque tous les gens que je connais qui l'ont vu ont adoré. Euh, d'ailleurs tony je te remercie de me l'avoir fait découvrir ouais c'était génial. génial voilà donc moi j'avais très peur pareil j'avais beaucoup d'a priori quand, euh, quand j'ai su qu'ils allaient adapter ça aux états unis même si j'ai pas tant d'a priori que ça quand ils adaptent par exemple des films euh, j'ai vraiment bon, c'est quelque chose <rire> là pour le coup j'avais un peu peur parce qu'il y avait vraiment un esprit british et, euh, et les acteurs étaient tellement bons que j'avais un peu peur ce qu'ils allaient faire et puis et puis quand j'ai vu qu'au casting ils avaient changé euh, John Watson pour Johan Watson et qu'ils avaient pris Lucy Liu là tout de suite je me suis dit tiens c'est intéressant, ils, ils vont un peu revoir la donne, euh, faire ça d'une nouvelle manière ils ont pris Johnny Lee Miller pour jouer euh, Sherlock qui est un acteur que j'aime beaucoup depuis euh, longtemps hein, puisqu'il avait joué dans euh, Trainspotting voilà. oui. je l'ai vu récemment dans Dexter, enfin, c'est un acteur qu'on voit pas beaucoup ces derniers temps mais qui est très bon pour moi euh, et donc bah, là ça m'a tout de suite rassuré, Donc je me suis lancé tardivement dans la série parce que j'ai commencé il y a quelques jours seulement euh, j'ai vu 5 euh, épisodes je crois et euh, bah, je dois dire que le traitement est assez malin, parce qu'en fait on reprend le, le thème de l'addiction de Sherlock, parce que là c'est un ancien, un ancien junkie, et qu'il est suivi par euh, donc Lucy Liu ou par Joan Watson qui était docteur, et qui euh, se reconvertit dans, une, dans un accompagnement des anciens drogués pour les aider à, à en guérir et à réaffronter le quotidien sans retomber dans la drogue. Et donc qui va se retrouver à, à habiter avec lui pendant, trois, pendant huit semaines, je ne sais plus quelle durée, et donc, qui va faire que euh, ils vont créer, ils vont euh, créer un fake un club. club. Ils vont créer un fake <rire> club, c'est ça. <rire> le club. Et la première règle est qu'on ne doit pas en parler. Ah, merde. <rire> et euh, non, donc ils vont créer un tandem et Sherlock, donc qui aidait le, le, les services de police anglais. Là, le nom échappe. Euh, Scotland Yard. Voilà, euh, parce qu'il était en Angleterre avant. Donc là, il va aider euh, donc un les policiers américains et puis ben bah, voilà on reprend le personnage classique de Sherlock à côté de, du traitement un peu différent un peu plus moderne mais mm -hmm. différent de la série anglaise et euh, voilà je vais vous laisser vous dire euh, me, nous dire ce que vous en avez pensé et je reviendrai après pour donner mon avis bah alors qui déjà alors moi déjà pour ma part donc euh, comme vous le savez chaque année il y a beaucoup de nouvelles séries donc euh, à la base je trie les séries qui ont un pitch intéressant et donc Elementary c'est une série que j'ai vue pour les besoins de l'émission donc j'ai vu les deux premiers épisodes en fait, elle m'avait pas intéressé à la base parce que pour moi, le pitch est classique de partenaires qui s'associent pour enquêter sur des meurtres. Ça, je l'ai déjà vu maintes fois. On voit ça dans Bones, dans Castel, etc. Donc finalement, je l'ai vu. Donc, euh, enfin, Mes craintes ont eu raison de moi par rapport à, à, à l'aspect euh, scénario. Par contre, les deux acteurs... Lucille et Johnny, Johnny. Luneur, c'est ça hein Oui. Ouais, donc, pour moi, ils, sont, ils, ils, ils, ils réussissent à dégager une, une alchimie entre eux. Ce sont des, deux personnages qui sont intéressants. Donc je pense que par la suite, bon là je vais la mettre de côté parce que j'ai trop de séries, mais je pense que par la suite, une fois que j'aurai épuisé mon stack, je la reprendrai. T'épuiseras jamais. -ce plus ouais c'est clair, t'épuiseras oui. jamais, il y aura toujours quelque chose d'autre à regarder. Je crois que t'es la personne qui regarde le plus de trucs à chaque fois, je vois des tweets dans tous les sens. Et puis après tu vas parler avec Inescapable qui va te faire parler, qui va te faire découvrir une autre série. Après le ça. Le plus, après voilà. Non après, mais, mais sérieusement les deux acteurs principaux, aussi bien Lucie Liu que Johnny Minard, ils jouent très bien. et ils. Ils incarnent des personnages vraiment intéressants, même si je les connaissais déjà via Sherlock Holmes. Enfin, Watson en femme, c'est assez couillu, original. Je trouve que c'est bien un En femme, c'est couillu, hein. ouais. <rire> c est c est couillu. Bien, ouais, c'est couillu. Donc voilà. Donc finalement... Il paraît qu'elle qu a eu de la chatte pour avoir le rôle en plus. Ah, certainement. <rire> Donc finalement, je ne regrette pas de l'avoir vu euh, grâce à vous, en fait. Parce que je ne pas vu de moi-même euh, d'ici longtemps. Et je pense que je reprendrai euh, peut-être euh, cet été. Ouais. D'accord. Ben moi effectivement euh, ben, même avis que Hakim en fait je te rejoins totalement ah. c'est-à-dire que effectivement sur le coup déjà bon euh, j'étais intrigué c'est vrai que c'est surtout le duo d'acteurs qui m'a donné envie de regarder la série donc il m'a fait euh, récupérer mmh. les épisodes pour me dire tiens je vais mater ça ça va être sympa okay. et donc euh, voilà, je me suis je me suis lancé dans la série j'ai constaté qu'effectivement ça prenait pas la même direction que euh, la série sherlock euh, la série britannique qui pour moi est nettement supérieure je tiens à le dire tout de suite euh, on retrouve le côté high tech euh, mais qui n'est pas aussi euh, qui n'est pas employé aussi brillamment que le, le, son homologue britannique dans la série britannique euh, la relation entre les deux personnages est assez intéressante parce qu'effectivement là on accentue vraiment sur le passé de junkie de sherlock holmes euh, qui était déjà dans les romans je crois, de, de conan Doyle, si je ne me trompe pas et il me semble que les bouquins, que la série anglaise a mis ça de côté, contrairement à la série américaine. Donc la relation entre les deux personnages est assez intéressante, mais cela n'empêche pas la série, comme dit Hakim, donc là je te rejoins, d'être un énième duo d'enquêteurs de, avec des intrigues criminelles qui sont assez bien foutues quand même, faut le reconnaître, mm -hmm. mais qui n'apportent pas plus d'originalité que ça à ce qu'on a déjà pu voir dans le style euh, duo de, de flics coriaces, euh, que ce soit donc Bones comme tu citais, ou Rizzoli et Hiles, enfin, toutes ces séries qui, qui abondent sur les chaînes américaines. Donc en l'état c'est très sympa, euh, Lucy New est toujours aussi charmante, Johnny Lee Miller <coughs> a ce côté junkie très prononcé il joue très bien. Au début, j'avais un peu de mal. mais Au fait fur, fur des épisodes, c'est vraiment très bien. Il joue très bien son rôle. Il a vraiment envisagé Massie avec des cernes et tout. Et physiquement, il est parfait. Surtout que c'est un acteur qui s'est fait très rare. Autant après « Trendspotting », à partir super. de enfin, le, euh, Plunkett et McLean. Enfin, franchement, pour le, le voir au cinéma, c'est quand même rarissime. Mmh. Le voir à la télé, c'est pareil. Donc, euh, bon, bah ma foi, euh, là, on peut en profiter. Donc la série est recommandable, c'est sympa, mais faut pas s'attendre pour moi à... à The Revolution dans le genre. Voilà. Euh, juste, une, juste une chose là, est-ce que vous pouvez couper les sons de vos, vos portables Oui, pardon, c'est parce que, que, euh, que Milou euh, se planier. Non mais coupez les sons de vos portables <rire> parce que j'entendais <rire> que ça pendant que Jérôme parlait quoi. Moi c'est coupé. Moi hein. ah, ouais, ouais, c'est ouais. coupé. Super. Ouais, euh, et ben, et ben, et ben, Jérôme, tu as très, très envie bien développé. Euh... Non mais tu as, enfin, je trouve que tu as très bien représenté ce que je pense de la série. Euh, effectivement le, le côté accro addiction etc en fait dans la série anglaise par contre euh, avait été euh, complètement retraduit lui par en fait euh, plus ou moins une addiction entre guillemets aux réseaux sociaux à twitter etc qui elle euh, est quelque chose de plus actuel qui est une addiction qui peut toucher des personnes on va dire, euh, dire qui ne qu prennent pas de la drogue ou quoi que ce soit donc elle s'était retraduit différemment euh, la série anglaise est largement mais très très largement supérieure Premièrement parce qu'elle arrive avant, deuxièmement parce qu'elle est supérieure simplement. Point barre. Euh, par contre, c'est une bonne. Je trouve que c'est une bonne surprise cette, cette série les euh, et ça tient principalement euh, à l'interprétation quand même euh, de, de Johnny De Miller. Pourtant j'avais peur. J'avais peur parce que euh, parce que bon voilà, euh, j'avais je, je, pas vraiment ce que ça allait donner. Euh, après par contre on est bien d'accord qu'on est sur un, un format qui est complètement différent donc je trouve que c'est extrêmement compliqué d'arriver de, de, de les mettre en parallèle parce que grosso modo euh, dans la série de Moffat euh, mm -hmm. ça correspond à deux épisodes en fait, de celle-ci parce que c'est 1h20 ou 1h30 j'entends je, encore hein, les, les, les portables vibrés etc je sais ouais euh, bon, je sais. Mais, euh, mais voilà ce que je voulais dire en fait. donc, moi je trouve que c'est une série qui est recommandable euh, comme je sais pas j'ai entendu quelqu'un parler de recommandable ou pas je trouve que c'est une série qui est recommandable par contre euh, s'il fallait choisir entre ça et euh, le Sherlock euh, de la BBC bah, le choix est vite fait effectivement entre les deux clair. ça c'est clair mais euh, je pense que si tu enfin moi je voulais vraiment pas l'aborder par hein, cette série hein. vraiment quand j'ai vu ça d'ailleurs euh, j'étais d'accord avec Delphine euh, quand elle, elle tweetait euh, sur, euh, sur fin, quand elle envoyait des tweets sur Twitter en disant que c'était une hérésie de faire ça et au final, euh, j'ai quand même trouvé ça pas si mal. Quoi. Tout le monde a fait une rivée, c'était sur Twitter. Quel Twitter je... une... C'est pour ça que je me suis repris après. <rire> j'ai dit envoyer un message, j'ai fait exprès. J'ai fait une réveille à Stira, oui. elles sont tellement accro à euh, Mr. Moffat et Benedict Cumberbatch et Martin Freeman que forcément... C'est <rire> clair. Euh, qui qui ah, est-ce oh, qui a oh, pas pris oh, la parole euh, Fred. Fred. Alors, et ben en plus, moi, ça tombe bien parce que je ne suis pas d'accord. Pour moi, euh, dû, je me suis posé la question de savoir si, si, si Sherlock était supérieur, si Elementary était supérieur à Sherlock ou si Sherlock était supérieur à Elementary. Et ben je n'ai pas la réponse parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Parce que là, on a vraiment une série, euh, un cop show à, à la CSI un peu. Hein, J'avais l'impression un peu de voir les experts par moment. Et euh, la série anglaise, bah, alors, de par le mode de diffusion anglais, de par la... La façon de, de faire les choses en Angleterre, c'est pas du tout la même chose. C'est plus des téléfilms. Est, on est plus près du cinéma, d'ailleurs, parce que les épisodes durent 1h20, 1h30, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Il oui. y en a trois par saison. Ouais. Pour moi, ça n'a rien à voir. Quand je regardais Sherlock, j'avais l'impression de voir un film, en fait. Donc, T es d'accord avec euh... moi, en fait. C'est pour ça que je te disais qu'on pouvait pas les, on peut pas vraiment les ouais, comparer. Ouais, mais du coup, ouais. j'ai du mal à dire que Sherlock anglais est mieux qu'Elementary, parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Non, c'est difficilement comparable ouais, effectivement. Voilà. Mais pour autant, je trouve qu'Elementary est une très bonne série. C'est-à-dire que je trouve que, dans... alors au niveau des acteurs, vous avez tout dit, hein. Ils sont, ils sont super. On les voit pas souvent. Enfin, Lucy Liu, on la voit plus, mais euh, Johnny Lee Miller, on le voit pas souvent. J'avais beaucoup aimé dans Dexter récemment. Ils sont vraiment top. Ils se complètent très bien. C'est des acteurs de cinéma, donc. Voilà, la qualité est là. Euh, niveau réalisation et niveau scénario, c'est très bon. Moi, euh, je me souviens que l'épisode, je crois que c'est le troisième épisode où il y a un, il y a un revirement, là, un twist à la fin avec euh, un ravisseur d'enfants euh, Je l'ai trouvé très bon, je n'avais pas vu venir le truc. Enfin, euh, je l'ai vu venir, mais vraiment à deux minutes avant qu'ils le disent. Donc, euh, vraiment, moi, je trouve que c'est malin, c'est bien réalisé, c'est euh, très rythmé. Moi, j'ai beaucoup aimé, et euh, moi, je la recommande fortement. Euh, si vous ne savez pas quoi regarder, si vous avez envie de regarder un, une série policière, bah, franchement, regardez-la, c'est très bon. Euh, et après, c'est quelque chose qui est complètement différent de Sherlock, qui se rapproche plus du téléfilm pour moi, mais du bon téléfilm. Hein. Alors, alors, là, juste alors Juste un truc, euh, si on, on m'a peut-être pas bien compris, mais moi, je recommandais aussi la série, j'ai dit qu'elle était fortement recommandable, il hein. n'y a pas de souci. Non, mais tu disais que, que, largement supérieur, euh, que Sherlock était largement supérieur. Oui, en fait, dans le... parce que si tu veux, ils ont inventé quelque chose euh, vraiment ils ont remis à au jour Sherlock et donc comme la série arrive après même si elle est difficilement euh, on peut vraiment difficilement les comparer euh, voilà c'est difficile d'arriver de dire que enfin pour moi ouais, euh, mais... j'ai eu en fait une émotion particulière quand j'ai vu la série Sherlock euh, mm. que je n'ai pas eu là mais si on m'avait enlevé la série Sherlock par exemple j'aurais pu dire c'est une excellente série là je peux dire que c'est une excellente ouais. série mais si je dois comparer les deux enfin obligatoirement je dois euh, voilà, alors moi l'émotion je l'ai eu là parce que euh, Lucie Liu je suis toujours ému quand il y a le signe. <rire> Ouais, mais enfin bon, euh, Jenny O'Connor ouais, est, bah... est quand même vachement plus intéressant dans la série oui. que lequel. Le Silu, ouais, elle sert vraiment de béquille. Ouais. Hein. Ouais. Elle sert de béquille, aussi loue dans la série. Pour... Enfin, en tout ah, pour les non, quelques épisodes que, que j'ai vus. Ouais, euh... ah, je trouve que son personnage est vraiment intéressant, moi. Ah bon? Bah Moi, je ouais. trouve que, en tous les cas, j'ai vu que les cinq premiers pour l'instant. Bah c'est vrai qu'il je... parle beaucoup, j'ai pas que... très vite. Non, mais c'est vrai, j'ai pas vu plus d'épisodes je... que cinq, je... mais j'en ai, ai vu cinq aussi. Voilà. Moi, Je suis bah... d'accord avec Jérôme aussi, je trouve que Lucidiu, Lucy elle sert de faire valoir à... justement à Sherlock. Complètement... mais j'ai vu que deux épisodes, donc euh, je sais pas. Voir par la mais, suite. ouais mais à partir du 3, c'est complètement différent. D'accord, je le regarde. Non, non, pas, du tout. <rire> <rire> pas du tout, ça change pas de... Non, non, pas non de... ouais, le système reste le si, même. Ouais, oui, non mais, dans... non, mais attendez, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais dans le troisième, effectivement, il y a une application un peu différente de par l'histoire, oui, effectivement. Mais ouais. après, je suis d'accord. Hein. Moi, je trouve que enfin, c'est lui qui porte quand même euh, la série euh, sur, sur les épaules. épaules hein. Ouais, ouais c'est vrai. Mais bon, moi, je, je trouve que celui-là est très bon. Enfin... Et puis même, moi, le, le, bon. le fait de, de faire de son fameux Watson hein, une femme... Enfin, je trouve pas qu'en soi, ça soit un truc aussi, euh, aussi terrible que ça, même si l'actrice est excellente. Hein, ah, C'est quand même une, bo mais une très bonne une idée, idée. Moi, je trouve, quand même. Je ouais. ouais. Moi, moi franchement, vous voulez que je vous dise, la meilleure idée que j'ai vue d'adaptation de Sherlock, c'était le dessin animé où ils allaient transformé Sherlock en petit... C'était quoi déjà ah, En chien, ah, oui. putain ouais. Mais bah, oui, ouais. c'était génial. Ah, si on pouvait faire euh, du montage en direct, on mettrait <rire> le petit générique de Sherlock Holmes. Tu euh... nous replante <rire> en l'enfance, Ah bah ouais, bah voilà. Bah, là, par musique, contre, pour le coup, moi, j'étais content. Bon, maintenant, bah j'attends quand même Moriarty, hein, mais ça... Oui euh, tard. Moi, j'attends ouais, Itard. En, en fait, Un dernier truc, et après, j'arrête. Euh, ils ont aussi réussi à faire donc, un truc moderne aussi. Ils ont modernisé le, le concept de Sherlock Holmes, comme les Anglais l'avaient fait, mais d'une autre manière, ils ont réussi à réintégrer des éléments traditionnels comme la drogue, l'addiction à la drogue. Oui. Et euh, voilà. Pour ça, moi, je trouve que c'est assez malin quand même d'avoir fait ça, de s'être lancé là-dedans. Et Ils auraient pu être ridicules. Et ben, pas du tout. Non, c'est pas ridicule, mais bon, en même temps, c'était pas trop compliqué à mettre en place, quoi. Enfin, je veux dire, euh, on dit que c'est un drogué, oui, ok. Ça reste là, après, c'est pas... Enfin, en tous les cas, j'ai pas eu le sentiment que c'était plus utilisé, tu vois. Je me suis pas trouvé face au... au détective Aberdeen, comme dans From Hell avec euh, Johnny Depp, où là, on le voit accro à, à l'opium, etc. Enfin... Bah, ben, on sait pas, peut-être qu'à la fin de la saison, je sais pas. Peut-être, Ouais. Pour l'instant, je trouve que c'est juste un aspect narratif qui, de temps en temps, revient sur le... sur ouais, le mais je Parce qu'il qu faut justifier le, la présence de Lucidio chez lui, à ses côtés. Mais c'est tout. D'ailleurs, ça m'a surpris, parce qu'on euh, voit souvent cette thématique de, des gens qui sont dans les Alcooliques Anonymes, etc., qui ont une sorte de parrain au sein des Alcooliques Anonymes ou des machins anonymes, bref, voilà. Et, mais jamais c'est dit que ces gens-là peuvent crécher chez eux. Enfin, tu vois, ils peuvent être... C'est un truc de riche là, je pense, parce que ce, ouais. son père est riche et donc ça doit être ça, je pense. Parce que d'habitude euh, ils peuvent s'appeler quand ils ont un problème. Non parce mais je, que pense que je pense que c'est un truc, c'est un c'est un truc particulier, ça ce, euh, Effectivement, le truc ouais. de. Parce que là, ça va plus loin que le. Ce qu'ils appellent le sponsor, en fait. Ah bah là, oui, ça va pour, hein. Beaucoup plus loin et à mon avis. Euh... Tiens. Un téléphone pas arrêté. Mais non, mais il est en silencieux, mais c'est à cause du est Ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, c'est bien Fred, ouais. au moins tu t'es accusé directement. Bah pas non, mais... voilà. <rire> si j'avais si le son son lit, il n'y aurait pas de problème, mais je ne peux pas. Bon, bah, on, va, on va passer à la suite, du coup. Euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la série mérite le coup d'oeil. Après, au moins... Oui. Voilà. Alors, on va changer complètement de style. On va passer euh, là pour le coup euh, sur euh, une catégorie que j'adore, c'est-à-dire un style de série que j'adore et un style de série euh, qui est un soap. Ah, et on ton va donc côté... passer. C'est ton... ton côté lait, c'est ça Ah, ouais, voilà, exactement. Et on va passer donc à Nashville. Alors qui est ce qui a envie de parler de ça de la ouais, bonne country, les euh... enfants. <rire> moi, je veux Fred, tu je fais la moitié du pitch et tu fais l'autre moitié. D'accord, comme vous voulez. Alors moi, je fais la moitié du pitch sur la vieille star et toi, tu fais la moitié du pitch sur la jolie star bondissante qui remue des petits popotins. Je suis d'accord. Ah, <rire> ça te verra, j'en étais sûr. Eh bien, écoutez, mes chers amis, moi, je suis super content parce que c'est une série produite par Connie Britton. Connie Britton qui était une des actrices qui avait été révélée par notre ami Edward ah, Burns. Melrose Place aussi. Ouais puis Edward Burns, quoi, qui l'avait révélée dans Les Frères Macmillan qui, d'ailleurs est un réalisateur à qui on peut faire coucou via Twitter et qui vous répond, on en a la preuve et donc uh, Connie Breton qu'on retrouve donc après Friday Night Lights uh, uh, productrice d'une nouvelle, <rire> <'une> nouvelle série <rire> une nouvelle série dans laquelle elle interprète le rôle d'une star un peu vieillissante, enfin, pas, pas, pas comme Jeff bridge dans Crazy Heart, mais pas loin, de la Gounette Paltrow, de... <rire> pas très loin de la Gounette Paltrow de Country Strong, donc elle porte très bien les tenues, les robes monde. Ah, J'aime bien le... <rire> Jeff Bridges, Gounette Paltrow. <rire> non, mais c'était pour, pour faire le jeu des références à la con. Et donc, ouais, une euh, euh, petite star, star sur le retour qui essaye d'un petit peu de, de garder sa superbe. face enfin, ça a une très charmante, et là je te laisse la parole mon cher ami pardon je mangeais euh, face à la charmante Eden Panettière ouais. tout droit sorti de Heroes qui jouait la pom-pom girl euh, Save the world, save the cheerleader euh, voilà, qui a marqué un peu euh, tous les esprits euh, de tous les, tous les hommes euh, de la terre <rire> à cette époque là depuis on l'a revu dans des, dans des films euh, que j'ai regardé mais qui n'étaient pas bons euh, je crois même que Jerome, tu m'avais prêté un DVD. Ah, attends. Euh, euh, American, American Girls ouais, Volume 3, ah. je crois, un truc comme ça. Ouais, là, il y avait même Rihanna dans le Et elle, hein. elle en a fait un autre aussi, un truc de teenage comedy avec un mec qui rêve d'elle. Je crois que je l'ai nope. vu aussi. Ah, pareil, ah. mais tout pourri aussi. Là. Elle a Et joué oui, aussi dans Scream 4 aussi. Oui, ah, oui, là, bon là, aussi. là, très très bien dans Scream 4. Très très très bien. Voilà. Donc, une actrice, une jeune actrice prometteuse que, que je, dont je suis la carrière à, à la trace avec ma Elle est plus très jeune. Plus très jeune, plus très jeune. Bon. Bref. En tout cas, elle porte merveilleusement la mini jupe lors des concerts dans la série Nashville. <rire> Et je ne sais plus qu'est-ce que je devais dire. Ça ne vaut pas la tenue de cheerleader, Fred. Ça vaut pas la tenue de cheerleader. Non, mais là, euh, du coup, je suis complètement perturbé. Ouais, ouais, Grosso modo, gros gros le... Le... Le... Voilà, elle joue ouais. le pendant de, de, de, du personnage interprété par Connie Britton, puisqu'elle ouais. joue la jeune star montante. Mmh. qui, euh, elle, a du mal un peu, euh, au début, qui est un peu arrogante, qui profite de son succès, qui, qui met un peu plus bactère terre Jusqu'au jour, on va se rendre compte qu'en fait, elle était fan de Connie Whetton, euh, du personnage joué par Connie Whetton quand elle était plus jeune, et que finalement, elle aspire à autre chose, et que c'est difficile une fois qu'on est lancé dans l'industrie, <coughs> et qu'on doit euh, plaire à un public, euh, d'autant plus à un public jeune, qu'on doit être euh, bien dans le moule, et rester dans ce moule et pas trop s'éloigner. Euh, arrête de parler de moule, ça va devenir cochon, parce que j'ai failli... cru que tu allais dire, alors il faudrait être bien dans, le... dans la moule, et là, j'ai eu peur. Là. D'accord. Alors, comment rebondir après ça? Bon courage! Ouais, donc, c'est le pendant de Cody Britain. Et euh, elles vont finir par s'associer euh, malgré Attends, Fred, Fred tu remarques que Coney Britton, ça fait Coney Britton, Ton, Moule, tu vois, c'est marrant. Ouais, oh là là, joli. Bon, donc la, la question, c'est finalement, c'est est-ce que Nashville vous fait bander quoi, c'est bien ça Alors moi, Nashville me fait bonder, parce que, parce que, pour plusieurs raisons. Alors, je vais pas dire que c'est une parce série, que, putain. parce que, c'est oui. pas une série qui est brillante en soi, c'est pas une série qui est extraordinaire, qui révolutionne le genre, c'est que des choses qu'on a plus ou moins déjà vues. Mais mais il y a un petit quelque chose qui fait qu'on accroche assez rapidement. Moi, j'ai aimé les personnages. Ils sont assez simples, mais ils sont presque vrais. Quoi. On a l'impression que ça pourrait être le voisin quoi, qui, pourrait, qui pourrait tenir son rôle. Et euh, bah, moi, ça m'a plu. Je, je me suis lancé embarquer. Les, les petites chansons, les petites bouettes, la country qu'on entend dans, au cours de la série. C'est tout sauf de la country. Hein. C'est la, la, la new country. Ouais, C'est bizarre. C'est un peu ce qu'on entend dans le la film. film, film C'est je, je pas, pas Johnny country. Cash, quoi. Non c'est pas Johnny Cash C'est plus de Shania Twain quoi C'est plus de Shania Twain Mais Shania Twain c'était les années 2000 En hein, 2013 Donc attention les gars faut, faut se mettre un peu à la page là, Ouais bah, faut arrêter Moi j'aime que ce qui est vieux quoi Ouais pareil bon. Quand euh, Crois-moi Quand euh, Eden Panettière Chante de la country Ça vaut le détour John Piscane hein, euh, Si tu nous entends On aime que Ouf. la musique <rire> bon euh, Hakim Donc moi euh, je suis un fan de, de soap en général depuis euh, ma tendre enfance Depuis Dallas, Côte West, euh, meros Place Donc lorsqu'il s'agit d'un soap je suis toujours intéressé Et donc là à la base le pitch, le, le pitch ne m'attirait pas Mais euh, par contre les deux actrices euh, à l'affiche Donc Connie Broughton que j'avais bien aimé dans American Horror Story Et euh, bien sûr Aiden oui. Panettiere depuis Heroes Donc Heroes et Scream 4 elle jouait d'ailleurs le, le rôle que je préfère dans Scream pardon. Et donc Nashville, je confirme ce que tu dis Fred, ils interprètent des personnages qui paraissent vrais. Ça, ça vient du fait que les intrigues, etc., les trahisons ne sont pas démesurées. Par exemple, là actuellement, il y a très peu de soaps que je suis, parce qu'ils se font rares. Il y a par exemple Dallas, le, la suite, là, et Revenge. Surtout Revenge, c'est un peu trop tiré par le cheveu, même si j'aime bien. Mais là, dans, dans justement Nashville, tout paraît vrai. Et en plus, à la base, je suis pas fan de la country musique et ce qui fait que euh, via cette série. Euh par les interprétations de Hayden et Connie, qui ne sont pas des chanteuses, je, je suppose, à la base. Si, Hayden, elle chante. Oui, oui, elle est la chanteuse qui a pris ah, Rose, ouais. Ah, bah tu m'apprends quelque chose, savais pas. Mais bah, je en même pas. temps, Hakim, c'est normal, hein, parce que c'est vrai que t'es quand même plus accro à le Rodance, <rire> à la base. <rire> voilà, moi c'est plus le Rodance, <rire> mais j'écoute pas que ça, attention. Hein. Bah, mais la country, je l'imite pas spécialement, et depuis... Depuis, donc au fil des épisodes, il y a toujours de, de très belles chansons. Et je me dis qu'à à, l'issue de la série, j'espère qu'il y aura une BO qui va sortir. Ah oui. Comme ça, je pourrais me la procurer. Et, mais il, y a pas que il, y a, il faut noter qu'il n'y a pas que ces deux actrices qui chantent. Il y a aussi une troisième actrice qui s'appelle Scarlett, je crois. Que je préfère aux deux autres. Ouais. D'ailleurs, c'est celle qui évolue le mieux, je pense, euh, dans oui. la série, même si les autres jouent bien. Hein. Et euh, Elle a une très belle voix. Et, et enfin, Les trois, de toute façon, ont réussi à me faire aimer la, aimer la musique. Donc voilà, moi c'est une série que je recommande personnellement, un très bon saut. D'accord, ben moi je rejoins un peu vos deux avis au final, c'est-à-dire que bon, moi je suis pas un gros amateur de saut, par contre, j'ai beaucoup aimé euh, tout, tous les films qui tournaient autour de, de la country. Hein, Pourtant, euh... Jérôme, excuse-moi de te couper, mais t'aimes beaucoup Lush, euh, t'aimes beaucoup Cottage. Euh... Ouais, ouais. <rire> J'aime bien les savons. Oui. Passez-moi un savon, bande de salauds. Oui, effectivement. D'ailleurs, euh, je vais bientôt aller voir Biffy Clyro en concert et je vais pouvoir profiter d'être sur Paris pour aller faire un tour à The Body Shop et Lush. Donc, si jamais des... ah, il si y a des tweet girls qui veulent me rejoindre, euh, notamment, il y a Aknova qui sera avec moi. Donc, euh, si s'il y a d'autres qui veulent venir, bah, écoutez, euh, pas de problème. Euh, donc, euh, ouais, moi, je pas un gros gros client des SOP, c'est-à-dire tout ce qui est Dallas, Côte-Ouest et machin et compagnie, moi, ça m'a toujours saoulé. Mais par contre, j'adore, la... enfin, j'aime beaucoup la country. Donc euh, voilà, euh, pas la country trop vieillissante non plus, mais bon, euh, certaines choses me, me plaisent beaucoup et j'ai beaucoup aimé notamment les films sur euh, Johnny Cash tels que Walk the Line ou euh, bah, plus récemment le Crazy Heart avec Jeff Bridge et puis la, le country strong que beaucoup avaient détesté et moi j'avais trouvé ça très sympa, avec Gwyneth Paltrow et la, la pétasse de, de Gossip Girl. <rire> C'est qui la pétasse <rire> L'Etoine Mister. Ah, okay. ah elle voilà. est bien, la petite brune là Ouais, ouais. Ah, moi ouais. ouais. ouais. ouais, j'adore ah, là, le film est pas mal, tu l'as pas vu, euh, Country Strong ben Non, mais là, euh, ah, ben il ben, faut que tu le regardes. Et donc, euh, ben, moi j'avais trouvé ça, ben, le film m'avait plu, donc une série sur la thématique de la Country, ça m'intéressait. Et donc, je me suis lancé dedans, et je constate une chose, c'est qu'effectivement, euh, ça reste du soap, avec tous les petits défauts et qualités que ça peut avoir. Mais euh, ce qui me fait tenir le coup, c'est que ensuite euh, trois personnages totalement différents je parle des chanteuses, il hein. euh, y, y a celle qui débute, qui est vraiment timorée, qui n'ose pas se lancer, donc c'est Scarlett, la petite serveuse, etc., il euh, y a la, la jeune star qui est déjà en train de la star vieillissante etc donc il y a trois personnages assez intéressants assez forts ça permet d'un peu de voir une industrie de la musique aux États-Unis qui, qui est assez bien foutue on voit un peu les méandres comment cela se passe dans cet univers là donc moi là-dessus ça m'intéresse pas mal j'avoue que ça je suis très très pris dans, les, dans la série à cause de ça après effectivement toutes des histoires de cœur etc les histoires de cul et trahisons la jalousie euh, fait, font que font que, euh, on est ah, un... qui de me faire rigoler. <rire> donc euh, en fait on est euh, on est dans le dans le saut plus classique donc là c'est pas ce qui m'intéresse le plus même si euh, dans le rôle du méchant on a quand même un putain de powers boost qui est quand même euh, le méchant de subite euh, euh, face à Vandal. Bon, hein ouais mais là c'est 24. <rire> Euh, Peut-être. Si, hein. si, si, je crois dans trois épisodes. Oui, oui, oui. Je... C'est surtout l'acteur de la Forêt d'Émeraude, de John Bourman, Il faut quand même le savoir. Le papa, le héros de la Forêt d'Émeraude. Donc bref, enfin, bref, voilà. Donc il y a quand même des personnages, et des acteurs très charismatiques. Euh, lui, en bad guy, un petit peu ambigu, très intéressant. Et ça permet aussi de, de suivre donc une intrigue qui va dans d'autres domaines que le soap avec ses, son méchant à la JR quoi, quelque part. Peut-être que c'est ça qui fait le, le lien avec Dallas. Mais, mais moi, je trouve ça finalement assez intéressant, donc très agréable à regarder. Euh, mais ce n'est pas la série avec laquelle je vais me, me dire tous les matins « Putain, il faut que je regarde le nouvel épisode de Nashville non plus. Hein, » euh, voilà. Mais euh, voilà, c'est quand même très bien. Jérôme, j'ai une question à te poser. Je suis sûr oui. que tu as aimé le personnage du guitariste là, qui, qui passe de l'une à l'autre. Euh, déconne, déconne. déconne voilà. alors ouais. l'acteur l'acteur est vraiment très bon il est bon il, joue, hein. il est vraiment très bon l'acteur euh, bon, il joue super bon. bien en plus euh, tout le long de, de, des épisodes on sait jamais trop oui. Enfin, c'est un personnage qui a l'air d'avoir du cœur, mais qui justement, à mon avis, c'est là son plus gros défaut peut-être aussi, c'est d'en avoir trop. Mais... Ouais. mais moi, je trouve ça vraiment très bien. C'est un personnage qui est très bien dessiné, là je trouve, c'est vraiment très bien. Ouais, J'étais sûr que tu l'avais aimé. Mais mais J'aime bien, des... bien le petit jeune aussi, le petit jeune, bah, le guitariste avec ouais, euh, ouais. Scarlett, ouais. avec son copain, le triangle amoureux avec l'autre connard. là. Mais je sais, oui, voilà. Pas... Comme ouais. tu dis le connard, parce qu'en <rire> en fait, c'est <rire> un, un personnage détestable dans la série au fil ouais. des épisodes, vous verrez. Surtout qu'il a un petit air propre sur lui. Moi, je suis à jour de la série, donc j'ai tout. Vu, là. il a ouais. un petit heure sur lui, et en fait, est ah, il, est, il est juste horrible, quoi. mais ouais. c'est ça qui est génial, c'est ce qui fait qu'on le déteste et qu'on a tous envie de voir la Scarlett partir dans les bras du, du beau gosse un peu mielot ou euh, ténébreux. Quoi. Et ah. moi, j'ai très envie d'entendre l'avis de Tony, qui ne va pas oui. être avec nous. <rire> euh, ouais, alors moi, j'ai trouvé ça un enfin, chiant, ça m'a emmerdé, mais euh, j'ai pas trouvé ça mauvais, hein. enfin, comment dire J'aime pas les soaps, donc euh, c'est difficile pour, euh, pour moi en fait d'être intéressé ouais. par ce genre de série là. Donc c'est pour ça que je le dis vraiment euh, sans, euh, sans casser la série. Hein. C'est que euh, voilà, ça m'a pas intéressé, le côté de la musique, les trucs comme ça, ouais, pourquoi pas, c'est sympathique, mais bon euh, Je sais pas, moi j'ai besoin en fait d'autres choses dans une série trop de choses à voir comme je disais en fait, Donc euh, alors Aiden en fait, alors voilà, je t'ai dit en plus au début ouais moi Aiden peut peu, peu, nous voilà. Moi bon, j'ai trouvé quand même, j'ai trouvé quand même bonasse dans la série. Hein, ah franchement. Merde. Donc elle était euh, voilà. Donc en fait, c'est vrai que j'ai quand même regardé du coup le deuxième épisode pour ça. Et puis j'ai regardé le troisième aussi parce que je voulais voir un petit peu euh, voilà. Mais... Est-ce que tu as vu le concert où elle se présente avec une musique Après, ou... j'ai regardé, des... regardé certains trucs en fait accéléré. D'accord. Je vais être ah. très, très honnête. Euh... Alors, le truc, c'est que, voilà, alors, je le dis vraiment, alors maintenant tout le monde, ça y est, c'est bon, je vais recevoir encore des tweets comme tout à l'heure où j'ai reçu un tweet. Ah bah là, ça, ça, pas, là. Géronto... <rire> ça, ça arrête Mais, pas Comme quoi j'étais gérontophile. Ça arrête pas. Merci Nassim Moudreau, merci. Ne prenez pas mon avis, euh, je veux dire, si vous aimez les soupes je pense qu'il y a de fortes chances que vous aimiez quoi. Et surtout qu'en plus, là où je rejoins en fait certains avis, et surtout enfin, celui d'Hakim tout à l'heure qui était très intéressant à ce niveau là c'est que euh, ça va pas trop loin donc en fait c'est des choses qui sont crédibles on arrive en fait sur euh, quelque chose qu'on qu a envie de suivre euh, les, les acteurs et actrices jouent bien mmh. euh, voilà donc il y a tout pour moi je suis, juste j'aime pas les saupes, c'est pas mon truc et donc du coup bah, voilà, je, je continuerai sûrement pas à oui. suivre cette série quoi. mais tu as euh... une petite question Petite question, justement, t'aimes pas les soaps, mais pour toi, c'est quoi le, le meilleur soap que tu as aimé, euh, que tu as préféré, on va dire, par rapport à ce que tu as déjà vu ouais. Ah, euh, alors moi, c'est, si tu veux, il y a deux soaps en fait qui reviennent dans tout ce que moi j'avais vu et que j'avais adoré. Enfin, pour, pour une pour des raisons complètement différentes, Dallas, le premier, ouais. et, le euh, le, et euh, Melrose Place. Pour on une par hein. Melrose Place, par contre, complètement différente, c'est que Melrose Place était, à certains moments, ça, ça, ça tournait dans le grand, enfin, dans, dans le truc folle de, de fou, quoi. Avec, euh, comment elle s'appelait, l'autre euh, Kimberley. Euh, voilà, Kimberley. Mais euh, du coup, voilà, ces deux trucs-là, ça m'avait plu. Mais voilà, c'est vraiment des... Voilà, il y a ces deux séries et puis le reste, ben, j'ai jamais pu les suivre jusqu'au bout quoi. Mais là, là tu as fait à Kim, quand même. Une petite pause euh, pour euh, les Twittos qui nous suivent. Donc merci euh, d'être euh, assez nombreux et de nous balancer plein de petits putes marrants <rire> Ça fait bien délirer. Euh, donc euh, merci à Struggle de bien relever que Fred picole comme un trop tout à l'heure. Euh, merci à Nasimodro pour avoir repéré qu'effectivement euh, Tony euh, Floydus est un putain de gérontophile. Et merci donc euh, ma chère Minou, ah j'arrive jamais. Minou, tu dis Minou. Oh. Minete, tu tu parce que, que Kimou ben il je... un peu moi je dis Minouiouo ben, Minouiouo voilà. minoui bah ben, merci Minouiouo pour dire que je suis un putain d'amateur de... de cougar Mais, ouais, effectivement. bon bah ben, je garde les dents, hein. désolé j'ai vu ça William Tessier euh, et, <rire> et tous ceux qui veulent encore continuer oh, à nous suivre en direct. N'hésitez pas à nous balancer des saloperies, on adore ça. Des saloperies. Ouais ouais, allez-y, allez-y, euh, lâchez-vous. Bon, alors du coup, euh, voilà, désolé euh, désolé de ne pas avoir, avoir dit beaucoup plus, mais euh, j'estime que quand on n'aime pas trop un genre... Euh, on ne peut pas se permettre non plus de le juger euh, de la même façon que les autres. Donc voilà, je, je trouve que ouais, c'est une, une série, je pense, qui vaut le coup quand si vous aimez les sopes Sinon, euh, passez votre chemin parce que voilà, elle a peut-être pas les.. Je veux dire. autant de qualité qu'il faudrait, par exemple, pour vous faire aimer le genre, en tout cas. C'est Voilà, ah, sûr. voilà, voilà tu vois ce que tu veux dire. Hein. C'est vrai ce que je voudrais dire là-dessus, ouais. Par contre, au niveau euh, mise en scène, au niveau euh, chanson, qu'est-ce que vous en pensez Je veux dire, ça aurait pu être un peu bâclé, tout ça, finalement parce que. C'est bon, très sympa, moi, je trouve. très sympa, oui. Mmh. Très bien chanté, très bien interprété. Je trouve que mmh. là, c'est réussi de ce côté-là. Ouais, on est ouais, tous est... bien d'accord là-dessus. Pour ceux qui aiment qui aiment le genre, ils sont servis et c'est un petit plaisir, quoi. Ouais, moi ça m'a fait penser à un film qu'on avait vu ensemble, Jérôme. Euh... Coyote, Coyote Girls. Voilà, parce que chaque qui me aime bien, <rire> <rire> je sais qu'Yannick il l'aime bien. Je l'ai en <rire> moi aussi. Mais je sais pas pourquoi, mais <rire> ah oui, ah, oui, c'était l'époque où on faisait des doubles séances à Lyon quand on était étudiants, ce qu'on récitait ah, pour aller ah, voir, les, euh, double euh... les double features. <rire> les double features, on faisait des double features à l'UGC Comédia, euh, avenue Bertolo à Lyon. Et dans, dans Coyote Girls, il y avait avait une Amélie dans Coyote Girls, non Mais il y avait, sur... euh, y avait oui, surtout... Euh... Il y avait Piper ouais. Il y avait Piper, <rire> Piper parabo, ouais. Mais il y avait, Et voilà, pas reconnaîtra Amélie. Amélie, par contre, c'est qui Amélie Non, elle se reconnaîtra. Amélie, c'est Amélie. <rire> voilà. Donc, ah, du coup <rire> Du coup, euh, on va peut-être passer à la suite. Euh, à la suite, je vais... Moi, je veux bien pitcher, pour une fois. C'est laquelle Enfin, bon, je veux bien pitcher. Je veux bien... Euh, en fait... Non, j'ai pas envie en fait de raconter forcément euh, l'histoire. Mais tu parler de, quelle série, on parler de House of Cards. C'est de Frank. sang fille est sur Je pas Je peux jouer Maintenant, paye-moi. Il y a deux types de de qui Ou I have no patience for useless things. Moments like this require someone who will act. Do the unpleasant thing, the necessary thing. There. No more pain. Ah. Uh. Donc, tu vas nous sortir dans le jeu de cartes, alors, ok. Euh, non, parce qu'en fait, voilà. Alors, j'ai décidé, je ne vais pas vous pitcher la série. On, on va en parler pendant qu'on fera les débats, un peu, par rapport à la série. Euh, ce qu'il faut juste savoir, déjà, premièrement, cette série, pour moi, pourquoi c'est intéressant d'en parler Parce que c'est une grande première, c'est Netflix. Donc, pour ceux qui connaissent, euh, c'est un, un service, en fait, de diffusion, en streaming euh, d'émissions on peut... Euh, qu'on peut avoir en fait aux États-Unis ou au Canada. Netflix qui a produit la série. Donc c'est la première fois en fait qu'on n'est pas sur un network ou une chaîne ou une chaîne du câble qui produit une série. Oui. Euh, série produite avec un budget de 100 millions de dollars quand même. Donc euh, c'est pas rien. C est c est rien. Série feature, réalisée avec oui par des réalisateurs tels que mais il n'y a pas que lui, David Fincher, James Foley, Alan Coulter, il y a Charles McWilliam, Joel Schumacher. Il y a Joël Donc on est quand même sur des barons Bon, après on aime ou on n'aime pas hein, les tétons qui pointent, les trucs comme ça. Bref, enfin, voilà. <rire> ça c'est. Mais heureusement, voilà. Joe H. il, a pas, couf... il a pas refait le coup du costume de Batman, donc ça va. Mais... Il n'a pas, fait... pas mis de coup de leur profil Je sais plus. Point. Je crois que c'est les épisodes. Je sais plus si c'est les épisodes 5 ou 6 Je crois que réalise. Enfin bref, je je me je souviens plus pas. exactement. Euh, le truc, c'est que déjà, on part sur une série comme ça avec en plus un acteur emblématique, Kevin Spacey. Bon, <rire> les cartes de la maison. <rire> je suis en train de lire ça aussi. Ah oui, d'accord. <rire> Ouais, c'est difficile de se concentrer sur les tweets en même temps. Donc, ah, acteur ouais, emblématique Kevin Spacey. Euh, voilà, Moi, c'est parti. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, là, on est en train de changer quelque chose. Et d'ailleurs, on est en train de changer autre chose. C'est que tous les épisodes en fait, ont été euh, distribués en même temps, grande première par rapport à une série. Puisqu'on a l'habitude dans les séries d'avoir un épisode toutes les semaines. Là, les 13, je crois que c'est 12 ou 13 épisodes en fait euh, de la série, ont directement en fait été accessibles sur Netflix. Donc on change non seulement le média qui va euh, qui crée en fait la série, on change la façon de diffuser la série. Moi bon, ma question au-delà de ça, on va parler un peu de si on a aimé la série ou pas, mais au-delà de ça, c'est est-ce qu'on n'est pas en fait ici dans euh, une nouvelle ère en fait pour euh, pour les séries et voilà, on, il y aura je pense des choses à dire par rapport à ça. Déjà premièrement. Qu'est-ce que vous vous avez pensé de la série Est-ce que déjà vous l'attendiez Est-ce que vous saviez qu'elle qu arrivait Qu'est-ce que vous en avez pensé Alors, je... Alors -ce moi, Jérôme. cette série, sincèrement, jusqu'à ce que tu me dises, eh, hey, c'est David Fincher qui s'en occupe. J'avais même pas entendu parler de ce truc. Donc, euh, il a fallu que tu me fasses écho de, de, de la présence de Fincher au générique pour que d'un coup, je me dis tiens, qu'est-ce que ça va être Donc, je me suis lancé dedans et j'ai pas tenu au-delà de deux épisodes sans regarder maman toutes les trois minutes. Euh, donc euh, déjà d'une part parce que je ne suis pas un fan euh, de tout l'univers politico-fiction, ça a tendance à me faire euh, royalement chier, euh, que ce soit même dans la, dans la vraie vie de tous les jours, euh, celle où je sors, euh, où je sors euh, à la lumière du jour, et, je regarde des infos, les jours, <rire> et que je regarde des infos, euh, ça me fait déjà chier la politique. Alors en film, euh, voilà, le premier épisode m'a vraiment ennuyé, le second euh, moins, mais euh, pas suffisamment pour me donner envie de continuer. Alors j'ai remarqué un truc, il y a une séquence, une petite scène, où on voit Kémin Spécie euh, fantasmé avec la jolie Kate Mara euh, sur euh, un tableau qui présente des mecs qui font de l'aviron. Bah, en fait, ça m'a ouais, fait, bah oui. au... voilà, ben, fait penser à Social Network dans la mesure où c'est pareil pour moi, c'est-à-dire que euh, c'est bien fait, c'est froid. <rire> J'étais sûr, pas... sûr, qu a... sûr que quelqu'un allait balancer l'histoire du tableau qui... alors que ça n'a absolument rien à voir avec. Évidemment, que ouais. ça n'a rien à voir, mais pour moi, ça le même... ça le même... on est dans l'univers. Le... je me savais que quelqu'un, ce serait Jérôme. On dans... <rire> mais On est dans l'univers froid. <rire> Euh, ouais, froid, ce côté un peu artificiel et froid euh, qu'il y avait dans Social Network. Ou qui peut y avoir dans ces qu'on en a fait. Dans le, bah, les gens le verront dans le dans le débat dans le prochain débat sur Fincher, la troisième partie. Euh, donc, euh, je fais du teasing. Il y a ce côté un petit peu froid qu'on peut reprocher au dernier film de Fincher, et j'ai retrouvé ça là-dedans dans ces dans ces deux épisodes que j'ai pu voir. Selon toi Voilà. Oui, selon moi, oui, bien sûr, c'est mon avis. A M H A, à mon humble avis. Mais voilà, donc euh, très ennuyeux pour moi parce que je suis pas fasciné par cet univers-là, même si les acteurs sont exceptionnels. Le, Petit regard côté caméra de Kevin Spacey est sympa, mais à force, je trouve le procédé un peu chiant. Euh, c'est ce bah, un petit coup, procédé euh... qui existait déjà dans la série d'origine, il hein, ne faut pas oublier que, ah, oui, que c'est… Oui, c'est l'adaptation effectivement de mini ouais. série déjà. Mais bon, moi je ne suis pas un gros partisan de ça, ça m'ennuie un peu. Alors les premières fois ça passe, mais au bout d'un moment ça me gave. Et ça me sort un petit peu de, de, de, cette, de ce réalisme qu'ils veulent absolument appliquer à cette série. Ça m'en sort un petit peu, voilà. Donc, Fred ou Hakim, qui est-ce qui veut prendre la parole Ouais, je veux bien. Ah, pardon. Allez. Non, non, non, Fred, on va laisser la parole à notre ami. J'ai cru que tu avais dit d'accord. Excuse-moi, Fred, j'ai cru que tu avais dit d'accord et que tu me laissais. Attends, il y a Minou qui dit qu'elle n'est pas fascinée par l'aviron. Bah, ouais, bah, ouais, je te comprends. Ok, ok. Vas-y, Hakim. Donc, moi, je rejoins un petit peu ce que dit Jérôme. En fait, je trouve que pour cette série-là, j'ai vu que deux épisodes pour info. Donc, il faut être à l'aise avec l'univers de la politique. Et moi je me per... suis perdu un peu parce que d'une il y a trop de personnages, vraiment trop, et de plus euh, j'ai du mal à, à analyser, à savoir les fonctions de chacun en fait, via la politique. Ce qui fait que j'ai du mal à rentrer dedans, par contre les acteurs sont bons, sont très bons. Tu juste un truc, t'avais euh... suivi Game of... Games of Thrones toi Oui Game of Thrones. As aimé. Mais... Game of Thrones, j'ai aimé, mais peut-être c'est l'univers qui me plaît plus. D'accord, non, non, c'est par rapport au nombre de, de personnages, parce que le nombre oui. de personnages... Euh... En fait, à la base, moi, je suis que ce soit pour le ciné ou le série, j'adore les, les histoires où il y a plein de personnages euh, mis en avant. D'accord. Justement, euh, j avec House of Cards, je pensais m'y mettre facilement dedans, mais je crois que c'est ah, l'univers. C'est l'univers, toi, d'accord. Voilà, parce que j'ai du mal à, à, à comprendre ce que fait chacun, etc. Mais je, je reconnais qu'il y a une très bonne mise en scène, que les acteurs sont bons, Robin Wright et, euh, et euh, Kevin Spacey. Et Kate Mara exactement et tout le reste. Il y a aussi l'actrice de, de la cabane dans les bois là. Euh, comment ça s'appelle? Kristen euh, quelque <rire> chose. Euh, voilà. Connolly. Là, Connolly. Connolly. Voilà, vous en aviez parlé je pense. Euh, et... <rire> oui. Et... Ah c'est Fred. C'est Fred qui a un problème avec elle. Quel oh, oh, qu problème avec elle? Malheureusement exemple, je ne l'ai pas vu. Je ne suis pas allé jusque là. <rire> Oh là, voilà, donc, bonne, donc par exemple elle elle est secrétaire d'un du, mec que je sais je connais même pas, je comprends pas sa fonction en fait bah écoute mais... je suis comme toi pareil moi voilà. aussi je me suis demandé ce qu'il venait foutre là dedans peut-être donc... parce qu'elle a oublié la ligne de, son, de sa rêve. <rire> où elle devait <rire> je dire euh, je suis la secrétaire de machin. <rire> peut-être. après je trouve que la journaliste elle est plutôt attachante donc euh, bon faut voir par là suite ce que ça donne ouais. si sinon euh, au delà de ça ben, ce que j'apprécie euh, en fait euh, contrairement à Jérôme c'est le, mo le monologue que euh, qu'a souvent Kevin Spacey en s'adressant aux téléspectateurs, parce que ça nous permet de savoir, euh, par exemple, le cheminement de ses pensées, de ce qu'il va faire. Mais au-delà de ça, je ne suis pas spécialement fan pour le moment, mais je vais regarder par la suite pour voir si j'arrive à rentrer dedans. C'est marrant ce que tu parlais de Robin Wright Moi, j'ai remarqué mm -hmm. un truc par rapport à elle, physiquement, je trouve qu'elle ressemble de plus en plus à Deborah Kara Unger, qui joue justement dans, oui. dans The Game. mais à physiquement c'est la même classe, oui. Ah, mais j'ai halluciné sur le, de visage euh, comme elle a vu. Elle est plus ouais. jolie, quoi. Et dire, dire qu'elle a débuté euh, dans Santa Barbara. Et, <rire> et oui, oui un bon saut, ouais, un bon saut. Elle est de Kelly Capoe. Ah, je, voilà. je la connaissais que pour ça. Je regardais à l'époque. Et hein. moi, Princess Bride, mmh. moi. Moi, j'étais fan de Princess Bride. Ah, ouais. ah, C'est pas oh. Santa Barbara, je regardais sa merde, un hein, souple plus. Tout ce que vous voudrez. Mon Fred. Alors, moi, ben, t'es <rire> pas allé <les> loin <rire> non plus, j'ai cru comprendre. Non, alors, moi, je suis allé moins loin que vous tous, puisque j'ai vu qu'un seul épisode. Parce qu'en fait, bah, j'ai plus s'accrocher à Elementary et à Arrow, même Arrow. Et j'ai regardé plus Bah, je sais pas. Ouais, j'ai regardé d'épisodes d'Arrow et d'Elementary. J'ai eu envie de poursuivre un peu. Alors que House of Cards, j'ai regardé le premier. Bah, j'ai pas trouvé ça mauvais, mais j'ai trouvé ça un peu soporifique. Ça m'a pas intéressé en fait. Le concept, euh, l'univers, euh, bah, ouais. Il euh, y aurait pu y avait une spécie. Franchement, j'aurais abandonné au bout de 100 minutes. Bon, là, il y avait Kevin Spacey, c'était bien joué, il y avait des bons acteurs, Kate Mara, Robin Wright, que j'aime bien, voilà, mais au-delà de ça, euh, j'ai pas été passionné par le truc, même si j'ai senti qu'il y, euh, y avait du cachet, quoi, il y avait quelque chose, c'était, euh, voilà, ça semble bien écrit, c'est bien réalisé, c'est bien joué, pourtant des choses qui d'habitude m'attirent, hein parce que moi j'aime bien euh, les films à gros budget, les gros acteurs, les gros réalisateurs, tout ça, euh, je vraiment pour en témoigner, et, euh, et là par contre bah non, malgré les grands noms à l'affiche bah, j'ai pas, pas accroché, pas, ça m'a paru un peu tu peux le dire, tu peux le dire c'est soporifique hein et chiant, un peu ouais non mais c'est mais c'est le cas. Hein. Ouais, moi je suis c'est ma plus grosse déception de l'année. Hein. C'est la, la série que j'attendais avec euh, avec beaucoup d'impatience qui comme l'a bien dit Jérôme au départ c'est pour ça que je rigolais en parlant du truc de l'aviron. Euh, bah, le problème c'est que c'est ouais c'est bien beau c'est machin c'est bien réalisé c'est c'est très c'est très très bien à ce niveau-là mais par contre euh, ouais je, moi j'ai vu quand même quatre épisodes je me fais chier très souvent. Donc, euh, donc, partant de là, il y a des très très bonnes critiques. Alors, par contre, il y a des trucs que moi je trouve intéressants. Notamment, par exemple, il y a, euh, je trouve que moi, la journaliste, en fait, joue bien. C'est-à-dire que mmh. par rapport à ça, en fait, elle, est, euh, elle a le côté un peu ingénu et en même temps euh, qui, qui en veut et tout, qui, qui va bien avec. Kevin Spacey, euh, il fait un peu son one-man show. Euh, moi, j'aime bien quand il regarde la caméra. Je trouve ça plutôt sympa. J'aime bien le procédé. Euh, voilà. Le problème, c'est comme vous le dites. C'est très difficile en fait d'arriver et de, de comprendre qui fait quoi. Parce que les expositions des personnages sont malheureusement à mon sens ratées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, des, y a certaines perso certains personnages qui sont très bien exposés, d'autres non, et pourtant qui sont importants dans le déroulement. Et du coup, ça passe un peu trop vite <rire> par rapport à ça. <coughs> Mais alors, juste une chose, c'est que le premier épisode, j'ai trouvé chiant. Le deuxième épisode, j'ai trouvé un peu mieux. Oui, pareil. Et alors, en continuant, je trouve la série mieux. Donc c'est ah. pour ça que je ne veux pas avoir en fait, un avis complètement... Euh, mais le début, quand j'ai vu le premier épisode, je me suis dit « Putain, mais la série que j'attendais absolument, Bah voilà, je suis dégoûté. Euh, » Au final, je trouve ça de mieux en mieux. Alors, il y a toutes les qualités derrière qui font que je pourrais aimer. Maintenant, ce que je veux vraiment, c'est que en fait, la série euh, passe à l'étape numéro 2, vraiment, euh, où euh, on rentre vraiment à fond dans le dans, dans l'intrigue. Et là, du coup, je me retaperais peut-être un épisode histoire de… En fait, remettre, faudrait, ouais. il faudrait qu'il y ait un peu de fight, quoi, un peu de baston ou un peu de, de pétasse qui danse sur mais, une scène mais, de, de concert, quoi. Un truc qui donne envie, Mais tu as totalement raison, Jérôme. T as t as envie, tout on n'est pas, pas obligé d'avoir forcément de l'action tout le temps, quoi. Mais non, le non, truc, c'est que euh, c'est très, très lent. Les, malheureusement, je trouve qu'en fait, il y aurait pu y avoir un petit peu plus d'utilisation de, on va dire, de, de, de trucs un peu à la fincher. Deux fois seulement, on voit quand il envoie un texto, une petite incrustation à l'écran. Ouais, ça, ça, ça avait faire... déjà été fait dans Sherlock. Ça a déjà été fait dans Sherlock, mais le truc, c'est soit tu l'utilises, soit tu l'utilises en fait de façon, on va dire, entre guillemets permanente, mmh. soit tu ne le fais pas. Ouais. Je ne vois pas l'intérêt. C'est juste un petit procédé faire. comme ça. Euh, maintenant, il euh, y a une... des critiques euh, spectateurs et presse qui sont dithyrambiques. Complètement, ouais. Ah oui. euh, tout ah oui, le monde oui. trouve ça absolument fabuleux et génial ouais, mais c'est comme avec euh, Rubicon, ah. genre de séries qui ont été très très félicitées par la presse par les critiques, des séries un peu un peu euh, voilà, un télo pour les bobos, quoi, comme je bien dire. <rire> pour Télérama et Zarok, qui ils... et... Et... Et Zaro, vont se branler <rire> dessus. Ils vont être fous, ils vont être comme des dingues. Ils vont dire putain, Kevin Special Fincher, waouh! Et après, ils vont dire ah, mais par contre, l'épisode réalisé par Joel Schumacher, c'est ouais. un petit peu crypto-gay tout ça. Hein. Et vrai, moi, ouais. Je suis sûr qu'ils vont être capables de trouver des allusions gay dans, dans, les, dans les épisodes réalisés par Joel Schumacher. Mais, mais par contre, euh, ouais, voilà, c'est chiant, quoi. Faut, faut, Il voilà, faut, faut le dire. Même Alors... si, euh, qualitativement parlant, tu as raison de souligner que ça s'améliore. Un peu, mais euh, c'est vrai que ça, ce côté froid, il faut il faut aimer des séries qui se veulent très réalistes, euh, très sociales, euh, de très intellectuelles, avec euh, une envie de faire autre chose que du spectaculaire, ce qui n'est pas un mal, pour, mais, mais le problème, c'est qu'il faut quand même arriver aussi à maintenir l'attention du spectateur. Il faut un minimum de tension, et, et là, je m'attendais à ce qu'il y ait une intrigue criminelle pour relever un peu le tout, et en fait, bah, en fait, pas quoi, non, non, non, non mais juste que, justement, euh, en fait, c'est vraiment quelque chose de très oui, c'est des intrigues de couloir au niveau politique, donc c'est relativement réaliste. Hein. C'est re comme une reprendre... un peu, non, mais on pourrait on reprendre en fait euh, l'argument de tout à l'heure de dire qu'en fait, c'est bien qu'on ait quand même, quand même pour une fois quelque chose de réaliste et quelque chose de ouais. voilà. Maintenant, euh, le problème, c'est que ça fait pas tout. Euh... <coughs> je pense que je pense que moi, euh, au-delà de ça, Netflix ça fait une à mon avis en fait a voulu faire un coup de com. Oui. Le problème c'est que euh, on le voit, YouTube s'est mis à faire des chaînes, ils vont se mettre à faire des chaînes payantes. Ils commencent à avoir des personnes qui peuvent faire payer leur contenu sur YouTube. Voilà, ça commence. Sauf pour les abonnés Free. Euh, sauf de quoi Sauf pour, pour les abonnés, abonnés de chez Free. Mmh. Ouais, voilà, exactement. Hein, comme moi. Euh, mais du coup, euh, du coup, en fait, moi, plus que ça, en fait, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est de se dire, bah aujourd'hui, est-ce que on va pas aller vers. Euh... Vers euh, un contenu euh, qui va être fait par d'autres types de, de médias et surtout, bah, du coup, peut-être pour certains, avec certains, une plus grande liberté, mais là, c'est pas le cas. Hein. Là, pour le coup, c'est pas le cas du tout. Hein. C'est vrai, parce que... mais en même enfin... temps, euh, ils ont réussi quand même à attirer des grands noms, quoi. C'est ça qui est fort. Mais, euh, ils ont mis ils ont mis du pognon sur la table. Ouais. Pour être très honnête, ouais. c'est ça ouais. le problème. Hein. Euh... Ouais, parce ouais. que moi, j'étais content de revoir James Foley à la réalisation, mais merde, James Foley, c'est comme un chien enragé, c'est le corrupteur, quoi. C'est. Ces confidences et ces dangereuses euh, séduction avec Broussolis et Alberti. Ah oui. <rire> Donc Amélie, Amélie, non, personne n'a vraiment aimé. Moi, ouais. un, je serais peut-être un peu plus indulgent que les autres, mais voilà, sans bon, ensemble, sans, sans plus. plus. Enfin, je reconnais que le deuxième épisode, comme toi, Tony, euh, m'a plus intrigué. Je l'ai regardé hier soir, j'étais un peu plus dedans, mais bon. Pas mais... moi. Ah bon je tu vas pas Mais c'est normal, normal il est pas vu. Mais est-ce qu'il y a eu un bon public qui a suivi de la rire, en fait par à... Mais oui, alors justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a euh, toutes les... Tous les subscribers à Netflix, en fait, toutes les personnes qui étaient. Les subscribers Ouais, enfin, toutes les per... Pardon, tous les abonnés à Netflix, il ouais. euh, y a eu un... Enfin, c'était unanime, c'est-à-dire que la série pour eux était géniale et ils ont, a priori, ils ont récupéré de nouveaux abonnés chez Netflix. D'accord. Soit dit en passant, je voudrais juste faire un aparté, mais Netflix n'est pas la solution à tous nos problèmes hein, quand ils vont arriver en France parce que quand ils arriveront en, en -ce France, qu Comme arriver en cette France. année, oui, ouais. ils vont arriver, bien entendu, avec. Tous les contenus correspondants à la fin, ça veut dire que tous les contenus style série américaine, etc on n'y aura pas droit donc euh, vous attendez <rire> pas un miracle. Moi je trouve ça très intéressant, le, ce que, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as exposé par rapport à Netflix, euh, le seul bémol c'est que je pense qu'ils n'ont pas choisi la bonne jument, enfin le bon cheval de bataille, enfin, ils ont je un bon cheval aussi. de bataille mais ils ont pris un cheval de trait qui est un peu, peu au féblard quoi. Voilà. Bah, ils ont surtout pris en fait un truc beaucoup trop, même entre guillemets gros pour eux. Voilà. Ouais bon ouais. bah allez voir turf à la place ouais donc, voilà euh, allez voir Michael Youn, vive la France on va donc on va donc terminer, uh, terminer uh, sur uh, une dernière série il y en aura peut-être ouais. un bonus si on a vraiment le temps uh, on va parler uh, maintenant de The Following On any given day there are around 300 active serial killers within the US Most of them work alone There's one who's different. Charismatic. Cunning. He's been busy collecting followers to carry out his deadly plans. I've seen what he's capable of, but my choice is simple. I'll do whatever it takes to stop him and everyone who follows in his footsteps. Et ouais, Jérôme qui va se coller à ça. Quoi. Voilà, je vais me coller, je, je, je, je, comme j'ai beaucoup de followers sur Twitter, je me suis dit que c'était le Ben parfaite pour moi pour justement vous parler de cette série qui s'appelle The Following, une série qui était très attendue parce qu'elle réunit deux monstres sacrés du cinéma. Non, je rigole, c'est pas vrai. Enfin, deux gens. Bon, deux, non, mais je plaisante, mais deux sympathiques bon. acteurs de cinéma. On oui, a beaucoup les décrits Donc ma foi. Euh, euh, Kevin Bacon d'un côté. Et puis surtout un acteur que j'aime beaucoup pour l'avoir vu dans un slasher britannique que Fred avait refusé de voir avec moi. Il s'agit de James Purfoy qui jouait dans le phare de l'angoisse, mon cher Frédéric. Rappelle-toi de attends, ce attends, film. Que je attends, attends, attends, c'est qui, c'est le méchant bah oui! Ah là, là, parce que je le trouve pas terrible, moi, lui. C'est l'acteur de la série Rome et c'est l'acteur surtout de, de Resident Evil 1, enfin de, de, de ouais, Je l'ai vu absolument dans la série formidable. épisode aussi avec Matt Leblanc, mais je le trouve pas ah, terrible. Ah oui, oui ouais, la, la série bien. La même temps. Moi, je l'aime bien. Ah, j aime j aime bien la enfin, bref, voilà. Donc, deux acteurs réunis pour faire un face-à-face -à, -face à la vrai. serial killer, un face-à-face -à, -face à la thriller, à la Silence des Agneaux et compagnie. Euh, donc, on est dans le pur film de serial killer. Euh, là, c'est adapté pour une série télé. Donc pitch, euh, ô combien sympathique, hein, c'est-à-dire qu'on a un méga-tueur en série qui arrive à prendre la fuite, il prend le large, il décide de prendre la petite poudre d'escampette en fait, comme par magie, on ne saura pas comment il se démerde, mais il est très fort, hein. le mec ouais, il arrive là, à s'échapper d'un asile psychiatrique à l'aide d'un... Non, c'est pas une prison, c'est une prison carrément. Une prison, oui, prison, oui hein. pardon, d'une prison où il arrive de à sécurité, en et tout, plus, hein. euh, et en deux minutes il arrive, ça on sait dès les premières secondes, c'est pas du spoil, mais en deux minutes il arrive quand même, le mec euh, à te zigouiller quelques gardiens comme ça, il est super fort quoi. Et euh, donc après, ça devient une sorte de chasse à l'homme euh, entre le, celui qui l'avait arrêté à l'époque et euh, le méchant tueur. Mais, mais pas que, pas seulement. Parce que très vite, la série expose ses véritables enjeux. C'est qu'en fait, le grand méchant loup a beaucoup de petits euh, louveteaux, c'est ça Il a beaucoup de petits louveteaux avec lui. En tout cas, j'aime bien le sous-titre d'Akim, moi. Voilà, et il a beaucoup de petits louveteaux avec lui. Et les petits louveteaux, en fait, euh, vénèrent tellement le grand méchant loup, ils vénèrent tellement le grand méchant loup qu'en euh, bah, qu en fait, euh, ils, vont, euh, le, ils vont en fait, euh, une sorte de constituer une véritable secte qui va le suivre, ils vont le follower et ils vont donc, euh, ils vont donc euh, entrer dans une sorte de, de partie d'échec entre les agents du FBI et la police etc. et tous ces, euh, tous ces méchants, tous ces petits méchants loups qui sont finalement euh, pour certains dévoilés et d'autres qui à mon avis se révéleront au fil des épisodes parce qu'ils vont être très nombreux et je soupçonne de certains personnages d'être du mauvais côté obscur de la force. Donc voilà, ça c'était juste pour pitcher. Maintenant, je reviendrai sur mon avis plus tard. Juste large. une question tu as, as vu combien d'épisodes jusque-là pour... <rire> J'en ai vu 6. Euh, non, 5, pardon. D'accord. Ah, D'accord. Oui, ouais, parce que. que... Oui, okay. oui. Non, oui, c'était juste pour faire pour faire le hein, j'avais dit en, en, début de, en début de semaine enfin, la semaine dernière, que J'en verrai à peu près 3 de chaque euh, truc ah, J'ai vu 14 épisodes je, de episodes of a dit je verrais pas grand chose Il a déjà vu no, épisodes de chaque série donc non, non, non non bah, non, bravo, non non, bravo, non, non, bravo, non, non house of non J'en non. vu no, no, no, no, vu no, no, Et puis la dernière Quand on parlera tout à l'heure La série française j'ai vu aucun épisode no, no, no, no, no, no, no, no, no, on no, no, est-ce que tu ouais. vas follower cette série Je sais pas en fait Parce que pour l'instant j'ai tout vu, tout ce qui est passé J'ai trouvé que c'était euh, <coughs> pas mal Mais même problème un peu que Harrow, C'est à dire que c'est un thème que j'aurais plus vu euh, au cinéma C'est à dire que ça fait un peu le silence des anneaux du pauvre quoi. Sans être du pauvre non plus Parce qu'il y a quand même Kevin Bacon qui est un excellent acteur Que moi j'adore, hein. je comprends pourquoi il y en a qui décrit Parce qu'il trouve qu'il joue comme un jambon, c'est pour ça <rire> D'accord non, non, moi, je le trouve excellent. Euh, je trouve que ça apporte une plus-value à la série parce que les acteurs à côté ne sont pas forcément aussi bien. Il y a le, le jeune acteur de X-Men qui joue euh, le, le flic. là. Sean Ashmore. Voilà, Sean Ashmore, il, il est pas mal du tout. Ah, il se il fait bien. très bon. Voilà. Il voilà. jouait dans le, Et le euh, film euh, Frozen, tu sais, avec les petits jeunes sur le... le... Ah, d'accord. Mais j'en avais parlé dans je peux l'affaire. Ouais, sur ouais, le sur ouais. Sièges, ouais. Ouais. Ouais. Il joue sur le Télésiège, là. Ouais, donc la série, en fait, je la trouve sympa. Je la trouve même bien. En fait, ça va entre pas mal et bien, mais je ne la trouve pas excellente. C'est-à-dire que <coughs> j'ai quand même bien accroché, je vais la suivre. Je pense que j'irai au bout de la saison parce que voilà, j'ai envie de voir comment tout ça va évoluer. Mais en même temps, j'attendais un, euh, un peu plus de surprise, un peu plus de, de violence et euh, un peu plus d'originalité parce que c'est pas très original. En fait. Voilà ce que je lui reproche. D'accord. Et Hakim, alors, toi moi, je n'ai pas aimé du tout. <rire> non, je rigole. Oh non, non, non. Non, en fait, le pilote, franchement, il m'a fasciné. Euh, J'étais franchement cramponné à mon fauteuil. Euh, ça m'a fait penser à un film, carrément. Quoi. Et euh, les acteurs sont très bons. Il y a du suspense, une pression constante. Et par contre, je rejoins quand même un peu Fred. Je ne sais pas si à long terme, ça, ça pourrait tenir, en fait. Donc, euh, est-ce qu'une saison pourrait suffire j'ai peur qu'ils entament sur une deuxième saison, en fait. Et Par contre, je sais pas si ça a été dit, le scénariste de The Following, Kevin Williamson Voilà, donc c'est le scénariste de Scream 1, Scream 2, Scream 4, etc. Souviens-toi, l'été dernier. Missy Stingle, que des chefs dœuvre aussi. Il a fait pas mal de chefs dœuvre Et Et Vampire d'Ayaris. Et Vampire d'Ayaris aussi. Et justement, on retrouve sa patte dans dans les rebondissements, en fait. Je sais pas si on peut spoiler... Par rapport au poditeur. Ouais, il y a quatre et... épisodes, ouais, vas-y. Non, mais pour le pour le cinq, pilote, surtout. Cinq. Par exemple, au, dans le pilote, par rapport euh, au couple gay et à la babysitter, moi, j'ai plongé. J'ai pas vu le ah. coup en fait. Oui, mais attends, t'as vu 5 Non, je suis ah. arrêté à 4 ah bah, c'est bien vu, le cinquième, il ouais. y a un truc pas mal vu, ouais. Il y a, <rire> il y a, ils, arrivent, ils arrivent quand même à société d'intérêt avec ces petites euh, astuces scénaristiques et aussi avec les identités des, des méchants, quoi. Et justement, c'est le génie de Kevin, en fait, que j'avais aimé déjà dans Scream, etc. Il réussit toujours à se surprendre, à se renouveler. Personnellement, c'est ce que je ressens. Donc, On euh... utilise des références. Voilà, exactement. Ouais, c'est euh... vrai, c'est vrai. Et après, il y avait de la, la bonne son aussi, elle est pas mal. Il y, y a de très bonnes musiques. Oui, il oui, oui, y oui. a Sweet Dreams, je crois, dans le pilote de, de Marilyn Johnson. Manson. Il voilà. y a, a... Miranda Sackgardin. Dans le deuxième épisode, wow. j'ai entendu du Miranda Sex Garden. J'aurais jamais dit... dû lancer Jérôme là-dessus. Okay. Ah, désolé. <rire> non, non c'est vrai qu'il y, qu y a, une bande son. Qui est Attends, très mais quand j'ai entendu Miranda Sex Garden, je me suis dit, mais qui sait qui connaît ce groupe quoi Moi, j'avais acheté les disques quand j'en avais entendu parler dans Rock and Folk à l'époque, mais les disques, ils étaient introuvables. C'est du style à une chose à une quoi. Enfin, c'est truc. c'est hallucinant. Personne ne connaît quoi. Bah ouais, mais c'est terrible quoi. J'ai entendu ça en plus sur une scène assez. Wow, toi, Jérôme. Et puis en fait aussi, il y, y a Maggie Grace que j'aime bien dans pilote je sais pas ouais si vous aimez. bon bref et euh, à part ça je sais pas si vous êtes au courant il y a une actrice qui a été virée euh, de la série au-delà du pilote oui bon, ben elle est remplacée on la voit oui elle a été remplacée bon ça a été expliqué vite fait mais oui. je sais pas si c'est parce qu'elle jouait mal etc c'est l'asiatique en fait qu'on voit dans dans le pilote la non, je confirme, de... confirme qu'elle jouait mal ouais ça doit être pour ça je pense la, la nouvelle elle joue un peu mieux donc euh, après il faut voir si son rôle sera bien il évoluera bien avec euh, au fil des épisodes mais sinon, je vais regarder, j'aime beaucoup. Il euh, y a beaucoup de suspense beaucoup de rebondissements, donc euh, je suis le client personnellement. Bah, moi, je suis un peu euh, dans les avis positifs de tout le monde, c'est-à-dire que. Attendez, euh, moi, pas, moi j'ai pas donné mon avis. Comment tu peux être pardon. dans le mes... <rire> mien oui, bah ouais, ouais. mais alors pourquoi tu dis dans les avis ouais. positifs de tout le monde enfin... Ah, bah de Floyd, de White Gunslinger, point, allez, et de Fred Lakin. Donc, euh, ouais, en cette vidéo. moi je suis un plus grand <rire> dernier, ouais, Non, mais je faisais, je faisais, je faisais une pub pour ton compte, euh, c'est gentil, blog, merci. Pour mon, quoi, mon blog Ah oui, ouais, mon blog. C'est le blog où tu fais des vidéos avec ton god devant le nez, comme tu as fait. Mais sur oui, vidéo, allez, allez liker la page. Allez liker les vidéos de Fred où il a un god devant le nez. Donc oui, en fait, moi, c'est vrai que j'aime bien The Following. Je m'attendais à un truc sympa. J'étais content. Il y avait un casting qui me plaisait. Et il y avait un maître d'œuvre derrière que je trouve sympatoche, même s'il n'a pas toujours fait que des choses remarquables. Et je savais que ça pouvait être rigolo à regarder. Et bien c'est une bonne surprise pour moi, parce que chaque épisode apporte son lot de tension, même si c'est du déjà vu, c'est du thriller like, c'est du Hannibal lecter like. Voilà, c'est ça que je reproche. Voilà, c'est du James Patterson like, Thomas Harris like compagnie. Ouais, effectivement. Mais, mais, mais quand même, chaque épisode apporte son lot de surprises. C'est-à-dire que tout le, tout le côté obscur des méchants qui sont en, en cavale et des méchants qui sont en sous-marin et qui ne sont pas encore révélés au grand jour euh, laisse un peu le doute sur beaucoup de personnages de la série. Donc on est toujours un petit peu. On va de surprise en surprise. Franchement, il y a toujours des moments où il y a des petits twists et tout. Donc c'est assez sympa à ce niveau-là. Euh, ensuite, pour une série qui. Alors je ne sais pas sur quelle chaîne elle est diffusée déjà, par contre, je ne sais plus. C'est la, la Fox. Ouais. C'est quand, quand même assez violent pour une série. Euh, je trouve que c'est assez violent. Ça va assez ouais, attends, 24, 24 c'était la Fox. Il y a Fringe, ah, Bones, etc. Ah ouais, dans ce cas-là, d'accord. Alors, alors, alors j'ai rien dit. Alors, j'ai rien dit parce que justement, je crois que c'était une, une chaîne qui était plus consensuelle que ça. Non, mais, ouais, mais bon, je trouve que c'est quand même assez audacieux qu'on voit quand même des scènes de meurtre assez hard. Je pense notamment à un passage où ah, pour une série télé, moi, ça me, ça me surprend toujours et moi, j'aime bien quand ça va un petit peu plus loin que, que le simple truc. Ouais, hein, que... puis avec des, ma avec des masques, il y avait avec... ah, quelqu'un avec... derrière. bref. Voilà, donc euh, au niveau de la violence et au niveau du suspense, c'est assez réussi, c'est bien maîtrisé. On a des surprises, euh, c'est bien tendu. Les acteurs sont très bons. J'aime beaucoup le, le jeu, entre. Alors, contrairement à Fred, moi, j'aime beaucoup James purfoy dans le rôle du méchant. C'est un acteur que j'aimais bien, et je trouve qu'il qu a un certain charisme, et là, je trouve qu'il est très bien. Bah justement, non, c'est ça que je reproche, il manque de charisme. Bah Moi, justement, totalement l'inverse, je trouve beaucoup de charisme, et je trouve que face à Kevin Bacon et pas du tout et moi je trouve que face à Kevin Bacon c'est parfait et j'aime beaucoup enfin je trouve que Kevin Bacon est au dessus évidemment mais Kevin ouais. Bacon ça fait plaisir de le voir dans une série télé avec euh, cette bonne vieille gueule avec ses yeux clairs qui arrive à toujours captiver le spectateur et, et j'aime beaucoup le personnage et voilà, donc il y en a qui j'ai remarqué qu'il y en a qui reprochent un peu le côté flashback euh, de la série, euh, moi j'aime bien ça permet justement d'enrichir un peu l'intrigue d'enrichir les personnages et donc moi ça ne me gêne pas du tout de voir un petit peu ce qui s'est passé avant, pour comprendre ce qui se passe maintenant, donc euh, au final, c'est une série que j'aime bien, que j'apprécie, et voilà. Et, et juste, ça me fait penser que dans Arrow, ça me saoule un peu, les flashbacks. Euh... Oui. Là, non, avez, mais je suis totalement ça. pas d'accord du tout, dans Arrow, c'est justement ça qui fait tout le sel, après, dans les autres épisodes, c'est que tout ce qui s'est passé sur Ouais, j'ai bien, bien. Ouais, vu, mais ça me saoule un peu. Je rejoins non, non, en fait, les, les flashbacks, ça traîne trop en longueur au fil des épisodes un peu Lost aussi. Non, ouais. non mais les mecs, vous avez mauvais goût. De toute façon, vous êtes virés. Voilà, maintenant tout le monde, le ça en direct, les gens le savent. Akim, ah, tu es viré de Pot-Sac. On ouais, <rire> pas fait l'enfer. Hein. <rire> bon, The Following, c'était sympa. Euh, donc voilà, euh, moi j'ai rien à rajouter là-dessus. J'ai trouvé ça ouais sympa. Voilà, ça m'a pas. Enfin, en fait, ça, ça me plaît bien. Le problème, c'est que ce dont j'ai peur, et je ne sais pas si mmh. Hakim qui parlait de ça, mmh. euh, moi, je ne veux pas une série, avec si ça marche, avec 2, 3, 4, 5, 6 Comme saisons, Prison Break. Ça. Aucun voilà. intérêt. C'est une pas série qui a pitch. C'est vrai que c'était La saison 1, c'était super. Et puis après, bah, ouais, on, ouais. bâti, on va étirer ça. Alors, j'y suis jusqu'au bout. Ouais, ouais. Comme Heroes, toutes ces séries qui ont Mais... un pitch génial au départ et qui s'effondrent derrière. Ouais. Heroes, j'ai arrêté au bout de la première saison. Hein. J'ai tout, tout regardé, puis ça s'arrête. Hein, ça s'arrête. Euh, comme de la merde, quoi. Puisque c'était Kayden Penacher, justement, ouais, <rire> ouais. ça se termine pas ouais. mal, mais donc du coup, euh, je pense, euh, franchement, c'est pas mal, c'est assez intéressant. Kevin Bacon, euh, j'aime beaucoup, j'adore même, enfin voilà. Euh, je trouve pas d... qu'est-ce qu'il ya, bon, oh, t'as pété, c'est tout. Ah putain, j'ai même pas entendu quoi, j'avais même pas entendu que j'avais, voilà, je m'étais pété. Donc, euh, Kevin Bacon, j'adore, et puis bah, je sais plus ce que je vais dire maintenant, euh, ce que ah. je disais d'ailleurs, et bah, c'est pas grave, voilà, voilà. Sur ce, euh, donc ah non, je non, non, non mais c'est ouais. vrai c'est tout Sur ce, euh, on, va, ouais. euh, passer, euh, à série... on va passer à une série. On va passer à une série française pour terminer que nous n'avons ni vu euh, ni moi enfin ni Jérôme ni moi n'avons vu. Par contre Fred et Hakim vous l'avez vu et vous voulez en parler pendant 5 minutes. Vous avez 5 minutes pour parler ouais. de quoi Des revenants. revenants. Canal Créateur original de programmes originaux présente Les Revenants. Camille ah ah est revenu. Si on y avait d'autres. Les Revenants. La nouvelle série événement en novembre sur Canal. Voilà. Non j'en je te... reviens pas Je vais continuer un peu euh, Alors Les Revenants c'est une série que j'ai du... mis longtemps à démarrer personnellement Parce que j'en avais entendu parler euh... Ma maman m'en avait parlé Et je m'étais dit bon qu'est-ce que c'est que ce truc C'est un truc français, fantastique euh, J'y croyais pas trop Finalement je me suis lancé et j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est une série française qui a une très bonne atmosphère, des bons décors, un bon scénario, des bons personnages. Le seul défaut, c'est qu'au a... niveau du, du jeu d'acteurs, c'est très inégal, c'est-à-dire qu'il y a des très bons acteurs et il y a des très mauvais acteurs. Voilà. D'ailleurs, euh, a... je fais un coucou à la jeune fille rousse qui joue dans cette série, j'ai oublié son nom, mais je l'aime beaucoup. Bonjour La jeune, la jeune ou celle, la plus grande euh, la, bah, la plus grande. Ah, d et euh, voyons. Et euh, donc, je sais pas. C'est comme si on avait pu penser qu'une petite aurait pu. On a, quand même, on a quand même les deux Césars de meilleur espoir masculin et féminin de l'année dernière dans les rôles principaux de la série Clotilde S mais Grégory Gadebois. d'accord. Ah, les deux acteurs principaux du film préféré d'Anthony qui s'appelle Angèle et Tony. Ouais, bon, que je recommande à une nouvelle fois. Vas-y, ouais, vas-y, je vais aller vite, vite là-dessus. Après, hein. euh, j'ai tellement aimé, euh, franchement, j'ai tellement apprécié la série que du coup, j'ai enchaîné sur le film parce que c'était tiré d'un film par le, le, les mêmes créateurs. Qui, le film, ouais. lui, est très moyen, voire ouais. euh, mauvais, et beaucoup moins riche, et euh, c'est même surprenant qu'ils aient réussi à tirer autant d'intérêt de, euh, de cette histoire pour la série puisque elle est bien plus, bien plus intelligente. C'est ouvert sur quelque chose, ça se termine sur, euh, sur, sur euh, donc, euh, putain, tu m'as là hein. ça se termine sur quelque chose, un petit fond de hein. qui, qui est très bon. et du coup moi j'ai envie de voir la suite, j'attends la saison 2, j'espère qu'elle sera aussi bonne euh, qualitativement au niveau, donc, je le répète, hein, des décors, du scénario et, euh, et de l'atmosphère, je trouve que c'est une très bonne surprise pour une série française, c'est vraiment très bon. Voilà. et toi et Kim alors moi déjà j'ai du mal en général avec les séries françaises j'ai jamais accroché personnellement aux séries françaises même aux films français j'ai du mal de temps en temps et euh, je l'ai regardé seulement à cause du, du, du bruit qu'il y a eu autour de cette série et euh, finalement je rejoins pratiquement tout ce que tu as dit très bon scénario, très bon personnage la musique est pour beaucoup oui, ça, me fait penser, ça me fait penser un peu à Twin Peaks par rapport à, à l'impact de la musique sur l'histoire, et aussi au décor, le fait que les gens sont dans un village bien à part. Oui. Euh, donc ça, ça ok, c'était très bon. Un peu comme Evan contre... aussi. Aussi, ouais, exact. Et par contre, euh, je te rejoins aussi, quand tu parles du jeu des acteurs, j'ai l'impression que lors des dialogues, qu'ils récitent du texte. Oui pour ça que, voilà, et ça sonne faux, très faux. C'est un peu le défaut des séries de canal de certaines. Même dans l'engrenage que j'adore, il y a certains acteurs qui, des fois, ont ce défaut-là, notamment les Tout à fait, et c'est ce que je reproche aux séries françaises en général. Je ne retrouve pas ça dans les séries américaines, alors je sais pas si c'est le jeu des acteurs, je sais pas. C'est ça Si, si, c'est ça. Si tu veux, ce pas les mêmes façons d'apprendre, premièrement, déjà. Ce sont pas les mêmes façons de ressentir aussi leur jeu face à un public. C'est une question de. C'est une question, euh, voilà. Enfin, est Puis vraiment... on était, on était moins riche euh, en termes d'acteurs. Hein, non, avoir... c'est oh, même pas ça en fait. Je dirais en fait. pas qu'ils sont Non, non, non. C'est une, autre, te... façon, ah une bah, autre façon. En Il fait, que... y a quand même plus de mauvais acteurs dans les séries et films français qu'on a aux États-Unis. Non mais c'est pas ça. C'est que tu as une, ouais. une, une, une, une, as une, plus grande, comment dire, euh, tu as une plus grande prégnance en fait. On ne se dit pas. Enfin bon, pourquoi, si, peu importe. Si non, de du théâtre et de la façon en fait de, de jouer théâtral en fait en France de, même par, ça, de parler même les écoles et deuxièmement si tu veux quand tu es français on en avait déjà on avait déjà eu cette discussion tu as une façon d'appréhender ton ton approche par rapport au public ou ta façon de jouer qui est beaucoup plus avec beaucoup plus d'inhibition en fait et donc ouais. peur de la moquerie, etc., que les américains, donc du coup avec un jeu beaucoup moins décomplexé et du coup qui, ré... qui paraît beaucoup plus rigide. Ouais, c'est vrai, c'est une problématique. Vrai, mais... euh, voilà, Ouais, génial. mais là il enfin... n'y a pas le côté théâtral, là c'est vraiment un côté où tu sens que c'est des acteurs euh, vraiment de troisième zone quoi. Ah oui, en il fait, ouais, de... es a pas, pas, t'es quand, quand même sur une série de Canal, c'est quand même pas la même gueule qu'une série de Plus belle la vie ou Sous le Soleil, tout Ah oui, ah bien sûr, et C'est France 2, quoi. là on est quand même sur le de chez Canal, chez du studio canal quand ouais, ils mais... produisent des séries ils ont déjà non seulement une com de malade mentale que tu vois les Avibus qui sont remplis de leur affiche ouais, mais, mais, mais, mais ils ont quand même aussi euh, un certain standing à respecter et souvent <coughs> euh, même si peut-être dans les deux dans les Quatrième rôle de la distribution, c'est pas peut-être pas aussi formidable que le reste, mais quand même, c'est ouais, ouais, si bien supérieur au reste. Quoi. Alors, pour rebondir, je suis d'accord avec toi sur le principe, sauf que du coup, on peut pas mettre toutes les séries de canal, euh, que les créations, machin, là, dans le même panier, parce que pour moi, c'est voilà, irregardable. Et, euh, et là, c'est une série. très bonne série Maison Close. Ah, Ils oui, <rire> ouais, font ouais, même une saison 2. Et, ouais, mais du coup, là, celle-là, je l'ai trouvé très bonne, mais honnêtement très honnêtement, il y a des acteurs qui sont mauvais et c'est pas le troisième ou quatrième rôle, il hein. y a des acteurs qu'on voit parmi les personnages principaux qui sont vraiment très mauvais Non, tu penses auquel par exemple Fred pour voir si c'est comment Alors, je crois que c'était euh, le, le père de, de, de Larousse justement, il me semble oui. qu'il mal lui euh, oui, d'après c'est pas Et après, est Fred, est plus, mais... <rire> il y en a plusieurs comme ça il y en a d'autres ou trois pas... c est... C est... tu vois c'est un tiers ou un quart du casting hein. c'est pas non plus quand ils discutent, tu vois que c'est pas c'est robotique en fait voilà. Pas... Ouais. Non, mais c'est mais... pas pour casser gratuitement, hein. Non, non. Non, Ma non mais Fred. Je... Non, mais voilà. C'est quoi? Je, en fait, quelque part, tu pas totalement tort, effectivement, parce que je me rends compte que je regarde la série Hard, par exemple, là, euh, de Canal, et notamment l'actrice la qui, la, qui fait la fille de l'héroïne de la série Hard, elle est insupportablement ouais, mauvaise. Ouais. Elle joue de façon théâtrale et surjouamment, on la croirait échapper de ouais. Belle d'Avis, c'est épouvantable. Ouais. Même les deux enfants de... de ah, la bah, juste un, un truc, euh, pensez à quelque chose quand même aussi, pensez à... Vous savez, quand on écoute, c'est un truc tout court, mais quand on écoute une chanson... Euh le rap américain tu le du dis. rap américain voilà par exemple tu t'entends du rap américain avec des paroles même si tu comprends bien et même si tu parles pratiquement couramment anglais hein. tu arrives tu entends des paroles et tout il y a du flow et tout tu fais pas attention tu es là c'est à fond dedans tu entends du rap français tu tu fais oh mais c'est quoi ces paroles de merde bah, excuse-moi mais tu prends Booba en France Booba ouais c'est aux États-Unis c'est pareil les paroles sont pas très loin c'est pareil c'est vrai du coup, du coup pensons à ça c'est que notre langue on, on la maîtrise tellement qu'on est beaucoup moins euh, je dirais enfin euh, euh, heureusement en France on a Morseille Ouais, voilà, on a Morseille. Wow, ouais, un ouais, un salope, salope. Tweet salope, tweet salope. <rire> ouais. Clique sans l'op, clique sans Vas-y, tweet bon. sans l'op, tweet sans euh, l'op. Et donc, pour terminer, coup, juste un autre. Euh, Justement, voilà. Ouais, juste un autre bémol. En fait, euh, je trouve que dans cette série, il y a des cliffhangers très puissants. Ah petit clin d'œil à cliffhanger, comme voilà, c'est sympa. Coucou, cliffhanger, si tu nous regardes. Les chroniques. <rire> Donc euh, en fait il y a vraiment de très bons cliffhangers qui te poussent à, à voir directement l'épisode suivant Mais je trouve que là où c'est mal, euh, mal amené c'est que l'épisode suivant on n'en parle pas Ou Je sais pas si Fred tu te rappelles dans, dans je crois l'épisode 5 ou 6 quand l'une des jumelles se retrouve dans, dans les bois J'enlève vos classes pour ne plus écouter ce vous voilà. coup non, coup non, coup que vous Je ne spoilerai, je... je... ouais. spoilerai pas voilà. Et dans l'épisode qui suit c'est à peine évoqué, euh, c'est comme si de réalité limite tu vois Je ne sais pas ouais, si ça t'a ouais, gêné ouais. personnellement bah, non, pas vraiment, même si je m'intéressais beaucoup à leur sort, mais... <rire> mais non, pas vraiment, parce que moi je trouvé que le scénario était quand même bon. Et euh... Non, franchement, ben... moi j'ai tout regardé d'un coup là pendant mes vacances de Noël, j'ai tout enchaîné, j'ai vraiment accroché. Quoi. Le scénario, je suis d'accord avec toi, il est bon, mais par contre j'ai été déçu du saison de finale, je ne spoilerai pas bien sûr. Oui, ouais, mais... merci. Voilà, parce pensez que en fait. À mes oreilles, pensez à mes oreilles vierges. Tu es l'actrice principale, c'est quand même fort. En fait, non, en fait. Non, ça, c'est ça. <rire> T'es con, ça. <rire> Es c'est une sale merde. Non, mais... Alors, vois, je vais le dire tout de suite. Fred est une sale merde. C'est pas, son... pas, pas vrai, Jérôme. C'est pas Il Maintenant, il va savoir que l'héroïne pas... ne va pas m'échanger. Ouais. <rire> <pas rire> voilà. En même ouais. temps, qui est l'héroïne Et justement, justement, par rapport à ça, toi, tu, tu, tu conseillerais la série ou pas Parce que c'est. Mmh. Franchement, elle est pas mauvaise. Mais mmh. franchement, ça va dépendre de la saison 2. Donc, je vais pas conseiller aux gens de la regarder. Ça dépendra de, mmh. de voir les réponses. Que la saison 2 va apporter ah, par rapport tu à, fais, à toutes les questions. Tu pour fais le goûteur, quoi. Tu fais le goûteur, quoi. Tu vas goûter la saison 2 et après voilà, tu vas leur dire voilà. allez-y, <rire> pour y aller, c'est pas empoisonné, quoi. Voilà. Bon, non, en fait, euh, j'ai peur euh, que ça fasse euh, comme Lost, euh, la, le final de Lost où on est. Je sais pas si, ça, si vous l'avez suivi cette série en entier. Euh, Lost, oui, en entier, oui, oui. On a suivi le final, oui, oui. Voilà, et donc, moi, moi j'avais si trouvé fait... le dénouement à la fin de la première saison. Ouais, le, ah, ouais. le dénouement, c'était tout simplement. Voilà. Pour ceux la série. J'ai peur que les revenants prennent le, le même chemin, donc euh, je ne sais pas. Je ne la recommande pas spécialement, mais elle n'est pas mauvaise. Hein, comme, parce que, comme m'a dit Fred, c'est un très bon scénario. Les personnages sont intéressants, même si certains ne jouent pas trop bien. Et euh, ce, que je, ce qui me déçoit ah, vraiment, c'est que ça, le, le, le réalisateur avait dit dans, dans une interview, enfin, le scénariste ou le réalisateur, je ne sais plus, qu'à la fin de la saison 1, on aurait des éléments de réponse. Mais au final, on n'a rien comme réponse. On a plus de ah. questions. C'est ouais. vrai Tu veux dire si... que euh, c'est un crossover avec le dessin animé de Pixar, tu veux dire <rire> on, on voit une fille avec des cheveux longs qui est au une d'une tour Par contre, je... regarde le film, Hakim, et tu vas voir oui. qu'ils reviennent de loin, parce que le film, franchement, il est mauvais. quoi. Ah, je te crois, je l'ai pas vu, par contre. Hein, mais je te crois. Il n'y a rien au niveau du scénario dans le film. D'accord. Mais non, mais la série, j'ai passé un bon moment, puisque je l'ai suivi euh, J'ai y bon. épisodes, je crois. Donc, bon, euh... les amis, euh, on va épiloguer... Bientôt ouais. terminé, parce que bientôt 20h. Et donc, ouais. juste une petite chose pour finir. Est-ce que là, il y a des séries en cours de saison que vous avez envie d'un coup de conseiller oui. aux gens oui. Allez-y To Broke Girls, moi je conseille fortement. Je, ah sais, bien que... bien je... je sais, personne n'aime, il n'y a que moi. Non, non, non, non, non. Non, non. aussi. moi j'adore aussi, c'est beaucoup mieux que la Biatch. Ah, c'est beaucoup mieux que la Biatch dans l'appartement 23, hein. franchement. C'est mieux que les Biatch. Ouais, ouais. bien aussi, mais bon, enfin, To Broke Girls, c'est vraiment bon. Les actrices ah, sont, vraiment... sont vraiment euh, complémentaires, elles s'amusent. Il y a vraiment une grosse énergie, c'est sincère, ouais, c'est bien écrit. C'est vrai que moi 4 Denix, elle a une très grosse énergie. Moi j'aime ouais. beaucoup, euh, moi c'est Suits je suis... Non mais non, mais euh, sérieux, prenez pas les deux séries que je voulais prendre <rire> Putain, je fais chier les <rire> mecs non non, alors, Tony, Tony, toi et moi, c'est Suits T'es d'accord ouais, ouais, Pour moi, j'adore quoi. C'est voilà. une super série, d'ailleurs c'est toi qui, qui m'as dit de la regarder Et t'as bien eu raison T'as bien eu raison, c'est une super série ouais. Et White Collar, t'aimes bien le White, White Collar ah, bah, J'aime beaucoup White Collar, mais en fait maintenant J'ai regardé Suits ah, Avec le beau gosse là Ah oui, avec euh, Matt Bomer Matt ouais. Bomer et euh, mais du coup, maintenant que j'ai regardé Suits, euh, je sais pas, tu vois... Je, je... Moi, je suis plus Suits, hein. enfin, j'adore... Je... Enfin, ouais, <rire> en sais, fait, j'aime bien suits. les deux, mais, et, et pourtant, c des... Alors, ça me fait rire, parce que tout à l'heure, en fait, Akim m'a dit, oui, ces trucs avec... Euh, où tu as deux personnages comme ça qui... Et bien, en fait, ces deux séries-là, je trouve qu'elles marchent très, très bien. Elles oui. marchent très bien par rapport à beaucoup d'autres, justement. Mais c'est les séries si de les cette chaîne, dit, toi, comme qui... je avais dit, euh, Fred, comme je t'avais dit Tony. Cette chaîne, j'ai remarqué qu'ils font souvent des séries avec euh, des petits concepts très simples et qui marchent très bien. Bah, comme ces deux-là, ou comme euh, faire les légales, etc. Enfin... Et Kakim, euh, toi, si tu devais conseiller une série, par exemple, ou une... Une, une série actuelle, je des ouais. uh, Liars. Uh, non, je la regarde, mais bon, c'est. Euh, Ashley, c'est un plaisir coupable, ça. Voilà, c'est ouais. un plaisir coupable. Mais, ben, Gossip bon, Girl, Gossip Girl. Non, non une série. Une... Bah, Gossip Girl, c'est fini, mais j'ai été déçu par le final. Mais euh, sinon, je recommande vivement, et je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi, bah, Walking Dead. Ah bah oui, oui oui, je... comment j'ai pu l'oublier. Ouais, c'est génial ah, putain, pas... oui, oui oui, je sais, putain, j'ai mais vous savez que dans, dans... le, le 17e tome de la... de la BD, oh, ils ont osé faire un truc horrible. Mais c'est horrible ce qu'ils devrait dans le 17e tome ils ah, ont tué On devrait ne pas trop en parler. Jérôme, sérieux, en plus tu sais que je la lis cette putain de BD devrait consacré un épisode de Potsa série à The Walking Dead, je pense. Et c'est un truc Juste un dernier truc, une, sé une série que je vous recommande, qui la saison 2 s'est terminée euh, récemment, American Horror Story. Oui. La saison 2. Enfin, la 1, moi j'ai aimé. La, deux, ai regardé, la ai 2, j'ai pas J'ai pas regardé au-delà du premier épisode, j'ai trouvé ça trop. Euh... Bah, en fait, le, ouais, le, le premier épisode est déconcertant un peu, il est un ouais. peu trop gore, etc. Ah, bien, ben. Franchement, le jeu des acteurs est franchement incroyable. Ça m'étonne pas que Jessica Lange euh, récolte des prix euh, sans ah, cesse. Bien, bien. Ouais. Je, je vous le recommande vivement. Et ouais, pourquoi euh, Minou là, Wio, elle me dit ta gueule là hein Qu'est-ce ah. que j'ai dit encore quand Je ne tu sais pas jérôme mais tête, tête tête, on va, on va, on va peut-être conclure. Donc Du coup, on a tous dit, euh, d'ailleurs, tu es en train de perdre ta connexion. Putain, on a absolument. tous donné un petit peu quelles étaient les, les séries, euh, séries en fait, euh, qu'on enfin, qu vous propose de suivre, qu'on vous conseille. Et dans les séries euh, qu'on a vues là, bah, maintenant, vous connaissez nos avis. Euh, alors, n'hésitez pas à nous faire des retours. N'hésitez pas, euh, on va encore faire les clodos, mais euh, sur iTunes, vous êtes un. Il y a plein de monde qui nous regarde, on le sait, on voit les chiffres. Donc venez un peu sur iTunes, euh, mettez des petites notes et tout ça, parce que c'est sympa, ça nous ferait monter un peu. À que, 5 bon, étoiles, bah, s'il voilà. y a plus de 5 étoiles, je monte ma bite euh, dans un pot de sac. Oula. Ah, alors attends, je vais, moi je vais aller demander <rire> à ce qu'iTunes change sa notation, <rire> qu'on passe à 6 étoiles, ce serait énorme. Euh, bah, on ne sait pas si ce serait énorme. Euh, bah, toi, on sait, Fred, hein, on la voit, hein, elle est face à toi mais euh, donc du coup euh, du coup euh, venez nous mettre des petits trucs et puis allez Il, sur... attends regarde ils se donnent des biffs <rire> allez sur petsac.wordpress.com euh, pour les commentaires n'hésitez pas euh, on va faire de plus en plus souvent ce type d'épisode on essaiera de voir niveau des qualité voilà. euh, et puis la prochaine fois bah, comme, euh, comme ça nous a été suggéré sur Twitter euh, on... hashtag bah oui on est on con un hashtag ouais on est trop con euh, on est très cons, effectivement, comme dirait Fred, on est, on est tous très cons. Et surtout, allez voir Hakim, euh, vous pouvez lui parler sur Twitter, il n'y a aucun problème, je pense qu'il est capable de vous répondre le jour comme la nuit. Avec ah, plaisir. Euh, <rire> sur Twitter, on te retrouve avec quel, quel hashtag C'est madhakim, M2A, a k -I m tout attaché. Et ah. ton blog Mon blog, la septième séance, wordpress.com. Mais moi Tu nous parles tu fais ça. T es passé sur WordPress oui, ouais, ouais, j'ai tout migré parce que. Putain, mais, blog, mais, mais euh... moi ça me renvoie direct. Ah, mais t'as as une redirection euh, Non, en fait j'ai supprimé l'autre blog. Donc euh, tu oh. devrais changer, je pense, la base parce que c'est sur WordPress maintenant. Non, mais attends, quand je vais sur mon lien, ça y va. Donc ouais. en fait, c'est que la dernière fois j'ai dû le changer sans me rendre compte parce que du coup je pensais toujours. Et... Ouais. Ah non, j'ai pas fait de redirection, pourtant tant mieux. <rire> c'est ça, sur... ça te non, redirige vers mon site. C'est moi qui ai dû le changer, s'il n'y a pas de redirection. parce que... Ah. Ah. <rire> donc attention sur WordPress. Hein. La dernière fois je vous avais dit d'ailleurs Overblog, donc maintenant c'est WordPress. Merci. <rire> bon, en tout cas, merci à vous, les sacs, hein, de m'avoir invité euh, pour, euh, pour euh, l'émission. C'est mon premier podcast et j'étais ravi de le passer avec vous pour parler de ces... Bah Attends, c'est un plaisir de t'avoir eu avec nous. Je pense que c'est ouais, ouais, Et on espère que les gens qui nous ont suivis auront beaucoup apprécié aussi. D'ailleurs, si on ça. a qui ont envie de venir nous rejoindre un jour, bah, qui nous en fasse part et, euh, oui, on oui. les candidatures. A... Oui, on accepte les candidatures. Alors, surtout si tu es brune et que tu es mignonne et que tu t'appelles Amélie, tu peux venir. La c'est qu'en plus, en direct, là, je peux même le croire après. <rire> non, mais moi, j'aime bien le faire comme ça parce que, comme ça, en fait, quand je me gratte les couilles, on ne voit même pas l'écran. Amélie, c'est pas, pas The Floydus qui veut... parle, c'est notre Floydus. C'est cool. Donc, euh, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir live tweeté Et pour ceux qui l'ont fait. Truc, moi, je dis aussi «», si t'as en envie, euh, on est preneur. Ah, je pense que «», je pense que Fred veut te prendre. Oh, <rire> c'est vrai que tu… Ah, c'était pas sous-entendu. Ah, ça entendu. y a, est, c'est reparti. <rire> bon, alors, je pense ça, qu que… Ça, c'est les ah... inconvénients du direct, c'est-à-dire que toutes les ouvreurs que l'on dit, tout le monde… Jérôme, Jérôme, fais un bisou à la caméra. Euh... Fred. Hakim. <rire> Allez, ciao tout le monde Salut, Salut. Salut. À la prochaine Salut